Oui, oui. 15, 000... 15 634 scientifiques de 184 pays lancé le 13 novembre 2017 un... Un... une alarme, ils ont tiré la sonnette et déclaré son élément, mais vous le savez c'était dans notre invitation Quelque chose qui, à mon sens, ne peut que toucher, interpeller, et peut-être donner envie de faire quelque chose. Il déclarait, et le Monde, titrait en gros, bien le journal, mais peut-être qu'un jour le Monde, dira, le Monde dans son entier, au sens planète du terme, dira, bientôt il sera trop tard. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir, c'était ma façon de vous remercier d'être venu, malgré les réalité qui nous entoure, c'est les vacances scolaires, le soleil est radieux, on n'a pas eu trop cette année, peut-être que, mais vous êtes là et c'est l'essentiel. Parmi ces signataires, euh, parmi ces 15 000 et quelques scientifiques, on trouve de nombreux scientifiques français et entre autres Pierre-Henri Bouillon qui est ici à mes côtés, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à lagro paristech à l'ENS et à Sciences Po. C'était le premier appel interpellant que nous avons essayé de résumer dans notre invitation et qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. En février 2018, un groupe de femmes et d'hommes se situant dans la famille des écologistes, des alter-mondialistes, des objecteurs de confiance, de conscience, de conscience pardon. les objecteurs de croissance ne riez pas non, lance un appel croissance. de croissance qui dit personne aujourd'hui n'a de réponse toute faite il faisait écho à l'appel des 15 000 scientifiques nous savons par contre que l'issue n'est pas du côté de l'austérité, de la croissance mais plutôt d'une rupture avec le productivisme la foi béate dans la technoscience l'autoritarisme et, ajoutait-il, le capitalisme. Plus loin dans leur appel, ils ajoutent « La planète est suffisamment riche pour permettre à 10 milliards d'humains de vivre bien si nous en préservons la biodiversité et savons vivre en harmonie avec les autres espèces. » Il aurait été fastidieux que je vous donne la liste de tous ces implants. Simplement deux ou trois noms, Gérard Filoche, Noël Mamère, Yvon Quignoux, Pierre Zarca. Si l'on se rappelle un instant que cet appel des 15 000 scientifiques indique que, et ça aussi c'est prenant, pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, l'humanité doit changer radicalement de mode de vie. Peut-être pouvons-nous, je le fais en tous les cas, affirmer que le sort de notre civilisation est engagé et quand on dit qu'il faut changer radicalement, on se tourne et on lit encore une fois ensemble « Nous pouvons en commun changer la société ». Voilà les raisons pour lesquelles les animateurs des Rencontres de l'Atelier ont pris cette initiative. À la... quand ils ont eu connaissance de cet appel et ont contacté Pierre-Henri Bouillon qui n'a pas eu que facilité pour venir aujourd'hui et il, il a fait ce que peut-être il n'aurait pas aimé faire en d'autres circonstances il a pris sa voiture et il est arrivé à mon il repartira demain matin c'est déjà pour nous très très appréciable et Henri Gouillon, vous avez la parole merci euh, et merci d'être là ça va vous m'entendez euh, bien il n'y a pas de problème euh, donc, effectivement, je fais partie des 15 000 scientifiques qui ont signé cet appel. Euh, je voudrais vous dire, en fait, j'ai deux messages à, à vous passer aujourd'hui. Un, vraiment en général, sur la biodiversité et la durabilité, on l'a comme ça, euh, puisqu'on ne sait pas bien traduire le mot anglais « sustainability hein, », qui, qui est le, le, le mot qui colle le mieux aux questions. Et puis... Euh, et puis les questions, et, mais aussi, ça c'est le premier message, et je vous parle de biodiversité, parce que je pense que, en fait, personne ne sait bien ce que c'est que la biodiversité. Et je vais vous montrer ce que c'est d'abord, et comment qu'est-ce qui est inquiétant dans ce qui se passe actuellement. Et puis, la, et puis éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Euh, mais la deuxième, la deuxième message, et je vais commencer par lui, et je finirai aussi par lui, c'est « méfiez-vous des scientifiques ». Voilà, donc je ne prêche pas pour ma paroisse, je suis un scientifique pur jus, j'ai fait, fait une thèse de science, puis une thèse, une thèse enfin, en écologie, une thèse en génétique quand même, et puis une doctorat en, en, de sciences, j'ai fait ma, toute ma carrière comme professeur, d'abord à l'agro, ensuite à la fac d'Orsay et à Polytechnique, et puis maintenant, donc comme ça a été dit, au musée et à divers autres endroits, j'ai toujours travaillé dans des laboratoires du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, donc non. J'ai même fait partie de la direction du CNRS pas longtemps. J'ai fait neuf mois. Euh, parce qu'au bout de neuf mois, il s'est trouvé que José Bové avait arraché quelques grains de riz dans une serre à Montpellier, que j'ai accepté d'aller le défendre dans son procès, et que là, j'ai immédiatement été viré. Euh, on reviendra sur ces questions d'OGM et compagnie. Euh, voilà, et pourquoi je vous dis de vous méfier des scientifiques bien, sachez que cet appel des 15 000, là, il a été lancé par un truc qui s'appelle « Union of Concerned Scientists hein, », l'union des scientifiques concernés, enfin, mauvaise traduction. Euh, et, et le premier appel lancé par cette, cette union, eh bien, c'était en 1992. Je l'avais déjà signé à l'époque. Euh, et de 92, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'était le sommet de Rio, ça, ça, vous rappelle vaguement quelque chose d'ailleurs c'était le lancement du mot biodiversité et au, comme il y avait le sommet de la Terre à Rio et eh bien les scientifiques concernés ont envoyé un appel en disant il est urgent que les états se, se mobilisent pour, pour se préoccuper des trois problèmes qui apparaissaient donc à l'époque euh, comme majeurs, c'est à dire les problèmes climatiques dont on dira deux mots les problèmes de biodiversité et puis la question du développement durable dont on parlera aussi en France, cette... alors il y a eu un très bon article de Stéphane Foucault à ce sujet, à propos, dans le monde, à propos du justement de l'appel des 15 000. Je ne sais pas si vous l'avez si vu cet article. Ça, je crois que je pourrais vous l'envoyer en PDF. Si avez... <rire> Parce que Stéphane Foucault reprend l'histoire. Et alors en France, l'appel de 92 n'a eu aucun succès. Et ce, pour une bonne raison, c'est qu'il y a eu immédiatement un contre-appel qui a été produit, qui s'appelle l'appel de Heidelberg et qui à lui était largement repris dans la presse. Euh, euh, alors le Figaro l'a mis en première page. Euh, le monde euh, a refusé de mettre en première page, ils en ont parlé, en hein, disant alors, bah, les écolos, euh, quand même c'était un petit peu ça le titre. C'était un texte très ambigu qui disait qu'effectivement, il fallait bien sûr se préoccuper des questions d'environnement, mais qu'il fallait faire attention parce que dans les questions d'environnement, il y avait beaucoup de gens qui étaient irrationnels et qui ne reconnaissait pas l'importance du progrès scientifique et industriel, je cite, euh, évidemment les deux étant liés totalement, et, euh, et du coup eh bien, il fallait eh bien, que ce qui sauverait l'humanité, de toute façon, ce serait les développements scientifiques et industriels, et que toute euh, idée qui irait dans un sens différent serait une idée arriérée, rétrograde et euh, irrationnelle. Alors euh, cet appel de Heidelberg a été signé par quasiment toute l'Académie des sciences en France, hein, et par des tas d'intellectuels français, même, même des même des intellectuels que je trouve très bien, et qui n'ont pas vu le piège. C'est-à-dire que quand on dit à des scientifiques, vous voulez bien signer un truc comme quoi il faut s'occuper de l'environnement, mais le faire scientifiquement et avec rationalité, mmh. ben ici, et tout le double sens des, des, des phrases était bon, ils n'ont pas vu, quoi. Je ne citerai pas, mais j'ai des amis très chers qui, qui se sont fait avoir sur cette affaire-là. Mmh. Euh, alors, j'ai dommage, j'avais préparé un petit PowerPoint pour vous montrer des images, mais on avait, on avait oublié de s'entendre sur le fait qu'on puisse faire des projections, donc je préfère vous le montrer. Mais si vous vous amusez à taper sur le web euh, appel de Heidelberg, vous tomberez rapidement sur un site qui dit, qui, dont le titre est euh, euh, 15 000 scientifiques racontent des idiocies sur l'environnement commente le fameux appel, et qui reprend l'appel de Heidelberg, et d'ailleurs avec une photo d'un un paysage, un paysage rural avec, une, avec un panneau indicateur en direction de conneries. Voilà. Euh, alors, euh, je voudrais insister là-dessus parce que euh, sur, sur toutes ces questions, les scientifiques sont très très ambiguës, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui signent un truc qu'il faut le croire. Il faut regarder quels arguments ils donnent, et pourquoi, et, et, et derrière ça comment. Pourquoi Parce que les scientifiques d'abord sont des humains comme les autres, et donc ils peuvent se faire avoir. Deuxièmement, euh, il deuxièmement, ben, y a des scientifiques qui sont vraiment préoccupés par l'avenir de la planète, mais il y en a d'autres qui sont largement autant préoccupés par l'avenir du financement de leur laboratoire, et le financement de leur laboratoire passe souvent par le fait de d'avoir de bons rapports avec des industriels bien actifs et, et, et pour lesquels tout va bien. Et puis il euh, y a aussi autre chose, c'est que euh, eh bien on, on fonctionne dans une idéologie du progrès. Euh, alors le mot progrès d'ailleurs a un peu disparu, hein, jusqu'à il y a une dizaine d'années le mot progrès on le voyait partout dans les domaines scientifiques, maintenant c'est le mot innovation qu'on donne à la place. Et, et, mais euh, la technoscience, hein, qui a remplacé la science dans les laboratoires, et particulièrement en biologie, a, a, a mis en place toute une vision comme ça d'un progrès technique euh, qui doit tout régler. Euh, cette notion de progrès elle est née au XVIIIe siècle. Hein. Oui, elle est née au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Jusqu'au XVIIIe siècle, quand quelque chose était nouveau, c'était a priori suspect parce que on n'en connaissait pas les risques. Alors que les choses anciennes, on, on avait eu le temps de se faire aux risques et de les, de les gérer. Donc euh, au XVIIIe siècle naît cette idée de progrès, et euh, on a vécu là-dessus euh, du XVIIIe siècle jusqu'au 21e siècle, euh, avec euh, bien sûr des critiques par moment, mais quand même globalement une société très très fondée sur cette vision du progrès. Et alors la communauté scientifique, elle, elle est à 100% là-dedans. Hein. Tout scientifique espère faire progresser le monde grâce à son travail alors cette, cette, cette idéologie du progrès ce mythe du progrès, plutôt vous voudrez hein, euh, elle, elle est fondée sur l'idée que la science fait progresser les connaissances et que ces connaissances nous permettent de développer des techniques qui améliorent notre qualité de vie et que grâce à ces techniques et eh bien et au en fait que notre qualité de vie augmente et eh bien nous sommes débarrassés des contingences matérielles nous sommes à peu près sûrs de pouvoir manger et, et, et nous loger dans, dans des conditions convenables, et du coup, eh bien, nous allons pouvoir nous élever l'esprit, et que donc de ce progrès scientifique découle un progrès technique, d'où découle un progrès moral et intellectuel de l'ensemble de l'humanité. Voilà un peu si vous voyez, le mythe du progrès. Et évidemment, comprenez bien que pour un scientifique, eh c'est très valorisant cette affaire, hein, parce que ça veut dire que c'est de, de nous que ça part, tout ça, vous voyez Nous sommes le moteur de base du progrès. Et donc croyez-moi, si vous discutez avec des scientifiques, eh bien vous allez vous retrouver dans cette situation. Et ce d'autant que une image forte chez les scientifiques, c'est celle de Galilée. Galilée. Grand scientifique donc du XVIIe siècle, qui euh, affronte la société en prétendant que la Terre est ronde et qu'elle tourne euh, sur elle-même, et euh, qui se retrouve devant des juges qui vont euh, juger, le condamner, il a pris des risques, hein, puisque Gordon Bruno, peu avant, avait été brûlé. Et, euh, et et il avait raison. Il va se battre contre l'irrationnel. Et cette image du scientifique qui se bat contre l'irrationnel du reste de la société est une image très forte dans notre communauté. Donc, euh, donc et eh bien, euh, du coup, ça fait que quand les scientifiques sont critiqués par la société, en général, eh bien, ils se placent dans la position de Galilée ils disent Vous avez rien compris, moi je sais, vous vous savez pas et donc euh, c'est donc à moi de vous le dire bon. bon heureusement la communauté scientifique n'est pas homogène justement hein. donc il y, y, y, y a des appels comme celui Heidelberg, et puis il y a des appels comme celui des 15 000 et qui sont relativement opposés même si jamais il y a quelques personnes d'esprit un peu simple pas très éduquées politiquement qui euh, signent les deux <rires> mmh. et oui c'est intéressant hein. alors voilà euh, je, je veux déjà que vous sachiez que c'est comme ça, et que donc, que quand vous allez entendre des scientifiques s'exprimer sur ces questions, vous allez pouvoir entendre aussi bien une chose que son contraire absolu. Et, et donc, euh, regardez exactement ce qu'ils disent, il ne suffit pas que ce soit des scientifiques pour que ça doive vous convaincre. Euh, alors, je vous parlais de progrès, euh, euh, la vision de la nature dans ce cadre de progrès a évidemment a beaucoup évolué. Alors, au XVIIIe siècle, la vision de la nature. Il euh, y a deux, deux visions qui s'opposent totalement. Hein, la vision de Jean-Jacques Rousseau, que vous connaissez sans doute, hein, euh, la nature est bonne. Et ce qui va avec, la nature humaine est bonne. Euh, les humains naissent, bon, puis c'est la société qui les corrompt. Euh, au, au jardin des plantes, où je travaille maintenant, à Paris, on, on avait euh, un, grand botan... un grand biologiste, un grand naturaliste, pardon, ça s'appelait pas biologie à l'époque, euh, qui s'appelle Buffon, et qui... Euh, et qui... Alors, qui est célèbre, euh, c'était un des deux plus grands naturalistes de l'époque, euh, et, et, euh, euh, et qui écrit un texte qui s'appelle De la nature, dans lequel il existe. Alors, peut-être que Buffon, il faut, je dois vous dire qu'il n'était pas seulement naturaliste, euh, il était aussi industriel. Il avait des forges à Bombard. Les forges, c'était un des rares métiers qui avait le droit de faire un compte à l'époque. Et donc, euh, peut-être que c'est ça qui a influencé sa vision, mais en tout cas, c'était un homme du progrès, du progrès technique. Et il décrit la nature comme quelque chose d'affreux. Il y a un texte de la nature, il dit, voyez ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Euh, il parle du haut, il dit, dans les parties élevées, des arbres sans écorce et sans cimes, tombant, rompus de vétusté, tombant sur des troncs puissants, etc. Il dit, la nature qui partout ailleurs brille par sa jeunesse, par ici dans la décrépitude, ce n'est qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, euh, et, et possédant des... Des, des, des, des, des agariques, fruits impurs de la corruption, etc. Enfin, bref, il, il décrit les forêts sauvages comme des choses affreuses. Alors dans le bas, alors c'est pareil, il y a des, des eaux mortes faute d'être conduites et dirigées qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Je, je cite, hein. Entre les deux, il y a des espèces de landes avec des mauvaises herbes. Et il dit, nulle route, l'homme là-dedans, obligé de suivre les sentiers de la bête Farouche, Rebouge chemin et dit La nature brute est hideuse et mourante, c'est moi, moi seul qui peux la rendre agréable et vivante. Desséchons ces marais, et notre des lampes, hop, euh, <rire> mettons le feu à ces vieilles forêts, euh, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu d'une nénuphar dans le crapaud composait son venin, on verra des renoncules, des troupeaux d'animaux et euh, qu'elle est belle cette nature cultivée. Voilà la vision de la nature par Buffon, grand naturaliste du XVIIIe siècle. Donc entre, oui, entre, en, en, entre Rousseau et Buffon, il hein, y a exactement la même chose qu'entre euh, les écolos et, et les pro-technologistes actuels. On n'a pas bougé là-dessus depuis le XVIIIe siècle, c'est terrifiant à voir, mais il n'y a pas eu d'avancée intellectuelle sur ces questions. Euh, et et j'ai vu des débats parlementaires où on reprenait exactement les mêmes genres de choses pour en reparler à la fin si ça vous intéresse. Voilà. Ça, c'est un peu l'histoire de, de l'idée de, de, de progrès par rapport à l'idée de nature, ce c'est pas simple. Et puis il euh, y a un autre aspect, donc c'est l'aspect de la diversité du vivant. Alors la diversité du vivant, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour reconnaître qu'il existe des espèces vivantes. Je, je parle de quelque chose comme une autre, ça, très ou à peine moins, mmh. 40 minutes Bon, mmh. Mmh. je vais sauter quelques trucs. Donc, euh, donc qu'il y ait des espèces, ça c'est facile à voir. Euh, alors des espèces, c'est quoi bah, C'est des groupes d'individus qui se ressemblent, et puis comme ça, voilà. Hein, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'être un humain pour, pour voir ça. Ben, je suis sûr que votre, chien sait reconnaître une souris, euh, ou votre chat sait reconnaître une souris d'un chien, par exemple, sans problème, il ne réagit pas pareil. Hein. Donc, on fait des catégories. Mais une fois qu'on a fait ça, il reste à savoir ce que ça veut dire, ces espèces. Et, et ça, bah, ça a été, il y a eu toute une série d'histoires qui ont été racontées là-dessus. On a pensé que les espèces se métamorphosaient les unes dans les autres. Les loups-garous, etc. Bon, je vous passe les détails pour, pour faire court. Et, euh, et puis au XVIIIe siècle, en revanche, l'autre grand naturaliste mondial, Viné, Suédois, va bah, commencer à classer les espèces et toute la communauté va bah, se mettre d'accord sur le fait qu'en réalité il n'y a pas de métamorphose entre espèces. C'est fini. On abandonne les métamorphoses entre espèces. Ceci dit, métamorphose, il en existe quand même. Ouais. Ah, les chenilles se métamorphosent en papillons. Alors, du coup, ça veut dire qu'on va décider de changer la notion d'espèce. Ce n'est plus un groupe d'individus qui se reconnaissent, c'est un groupe d'individus qui s'engendre. Vous voyez, parce qu'une chenille, ça ne ressemble pas à un papillon. Donc si jamais je décris les espèces en fonction de la tête qu'elles ont, évidemment je ne vais pas mettre la chenille et le papillon dans la même espèce, et donc il y aura des métamorphoses entre espèces. Si je veux que ma chenille qui se métamorphose en papillon et le papillon, quand il fait des œufs, ça va donner des chenilles, je suis obligé, et je veux dire que tout ça c'est la même espèce, je suis obligé de donner à l'espèce un, un sens différent, je lui donne une continuité temporelle, et à travers des ressemblances qui ne sont pas nécessaires. Voilà, donc l'idée d'espèce va commencer à évoluer au XVIIIe siècle à cause de ça. On va commencer à lui donner une, temps, une continuité temporelle. Et, euh, mais cette, cette continuité temporelle, elle va s'accompagner d'une vision parfaitement fixe du monde. C'est au XVIIIe siècle qu'on va décider que le monde a été créé tel quel et qu'il n'a plus jamais bougé. Avant ça, il y avait eu beaucoup de débats. Hein, genre comme Saint-Augustin se, se posait des questions. Par exemple, les vers qui mangent les cadavres ont-ils été créés en même, pendant les six jours alors, ils étaient où hein, Parce que le créateur a créé des cadavres directs pour eux. Enfin, vous voyez, c'était compliqué. Et donc, ils avaient conclu que quand même, il y avait des trucs qui avaient dû arriver après. Vous voyez, bon, c'était pas... Alors au XVIe siècle, alors là, on va vraiment fixer les choses. Crac, tout a été, et Linné écrit très clairement, que toutes les espèces tiennent leur origine de la même cratère tout-puissant. Et il dit bien que c'est lui. Les... Car l'auteur de la nature, en créant les espèces, a doté ces créatures de d'une loi de reproduction et de multiplication éternelle, dans les limites de leur propre type. Donc les espèces au XVIIIe siècle sont vues comme éternelles et immuables. Au XVIIIe siècle, vous trouvez que ça a l'air vieux, mais vous savez, c'est pas si vieux que ça en termes d'histoire des idées. Les idées ça avance très doucement. Et moi je voudrais vous dire une chose. Je pense qu'ici, il y a plutôt des gens de gauche, si j'ai bien compris. Euh, N'empêche que je suis presque je suis sûr que vous avez tous entendu parler de la genèse avant d'entendre parler de Darwin. C'est-à-dire que la vision d'un monde créé une fois pour toutes, c'est une vision qui est profondément ancrée dans notre culture. La vision darwinienne d'un monde qui se transforme constamment sous l'action de la sélection, parce qu'il y a des machins qui changent et puis on sélectionne ce qui marche, on le garde, ce qui marche pas, on le jette. C'est une vision. On veut bien accepter après mais c'est mais elle ne peut pas bousculer notre vision de la genèse et ça c'est un vrai problème vous voyez la, la, la vision qu'on a de la biodiversité je vais vous le montrer et euh, eh bien c'est une vision qui reste beaucoup plus liée à la genèse que à la vision darwinienne du monde et y compris dans certains milieux scientifiques je sens que je vous convainc par là mais <rire> je voudrais que vous sachiez que le premier gars qui s'est occupé de préserver la biodiversité, vous savez comment il s'appelait Noé. Hein, il a mis un couple dans chaque espèce dans un bateau et c'est fait. quoi eh ben, Il eh ben, y a plein d'associations de, de, de conservation de la nature qui s'appellent Noé. Même l'une des principales, hein, Noé Conservation. Donc, cette vision-là fixiste fixe du monde, eh c'est une vision dans laquelle, au fond, on imagine qu'il y a une nature qui est ce qu'elle est. Et puis qu'il faut pas trop l'abîmer, puis il faut retourner à un état originel. Et ça, scientifiquement, ça n'a pas de sens. Vous voyez, puisque là, on, on essaie de, de retourner à la généalogie, et, et ça, c'est pas comme ça que ça marche. Le Darwin, donc, c'est lui qui va fonder la biologie moderne en 1859. On a fait un bon, il, il y a 150 ans maintenant, nous présente l'histoire du monde vivant comme fondée sur la sélection naturelle, c'est-à-dire le fait que dans n'importe quelle forme vivante apparaissent constamment des formes différentes, avec les nos on n'est pas tous pareils. Et puis, il se trouve que, dans un environnement donné, et ça va bien sûr changer selon les environnements, ben certains individus vont réussir mieux que d'autres à survivre et à se reproduire. Et que, comme le vivant a cette particularité incroyable d'être capable de varier constamment et, ça c'est la particularité forte du vivant, hein, c'est d'être variable et que ces variations soient héréditaires. C'est-à-dire que si a des individus plus grands que d'autres, les descendants des plus grands sont en moyenne plus grands que les descendants des plus petits. Eh bien, si vous alliez le fait que tout le monde ne réussit pas et qu'il y a des variations héréditaires, et bien vous arrivez à l'idée qu'il y a la sélection naturelle, puisque parmi ceux qui réussissent, il y en a qui vont avoir des caractéristiques qui leur permettent mieux de réussir dans le milieu tel qu'il est. Ils vont transmettre leurs caractéristiques à leurs descendants, pas à 100%, mais ils vont transmettre une partie, et puis progressivement, et bien, les formes vont pouvoir s'adapter à l'environnement tel qu'il est. Ça c'est le premier principe de Darwin, c'est la section naturelle. Son deuxième principe, c'est, il est un tout petit peu plus compliqué, et sans dessin je vais avoir un tout petit peu de mal à vous l'expliquer, mais l'idée c'est que apparaissent donc des formes variantes, et puis bon, bon, et ces formes variantes elles vont être en compétition les unes avec les autres, beaucoup vont donc se, se faire trop d'ombre et puis vont disparaître, mais il y en a qui vont se maintenir, et celles qui se masserrent le plus facilement, au fond, c'est celles qui seront les moins pareilles. Parce que plus deux formes sont semblables, plus elles sont en compétition, plus elles mangent les mêmes choses, plus à chaque fois que mange, et ben l'autre n'a pas à manger, etc. Donc le résultat c'est que les, les formes vivantes vont diverger et donc à partir d'un même ancêtre elles vont se fabriquer plusieurs formes et que les formes intermédiaires vont s'éteindre parce qu'elles sont en compétition les unes avec les autres et c'est les formes les plus divergentes qui vont gagner et donc il y a un arbre comme ça qui se fabrique progressivement avec des branches qui se séparent et ces branches sont les formes vivantes qu'on qu appelle qu'on appellera espèces à un moment donné, alors on les appelle d'abord des variétés hein, il y a une science de la classification des êtres vivants, fabriquée, cette science a été produite par l'inné au départ, et il a produit un système de la nature, et donc cette science s'appelle la systématique, et donc et bien dans cette science, et bien on voit qu'il y a des formes qui sont un peu différentes, mais pas trop, on les appelle des variétés ou races, c'est des termes qui, ont, qui posent des problèmes sociaux, mais, et puis après quand elles sont plus différentes, on les appelle des sous-espèces, on les appelle des espèces, et puis les espèces elles sont regroupées en genre, etc. Il y a plein de niveaux hiérarchiques de différenciation. Eh bien, le schéma de Darwin, c'est que tout ça s'écarte simplement par extinction des formes intermédiaires. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'à un instant donné, j'ai une certaine diversité des formes vivantes liées à l'état où en est cette différenciation des lignées, mais que cette diversité de ce moment-là, ce n'est pas la même que celle d'avant, et ça ne sera pas la même que celle d'après, de toute façon. Et d'ailleurs, les dernières lignes du livre de l'origine des espèces de Darwin, c'est des formes admirables, se sont produites et se produisent encore. Donc, il faut vous imaginer un monde vivant qui n'est pas du tout dans un équilibre stable comme celui de la Genèse, mais qui est dans un équilibre dynamique dans lequel constamment des formes nouvelles apparaissent, des formes anciennes s'éteignent, et c'est... Alors, est-ce qu'il y a un équilibre de la biodiversité dans ces conditions-là Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un équilibre. Si j'appelle l'équilibre un équilibre stable, comme ça... Ce verre, il est stable et tant que je ne le bouge pas trop, il va rester comme ça. Ben, la biodiversité, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est la genèse. Mais ça, la genèse, ce n'est pas de la science. La biodiversité, c'est donc un équilibre entre la divergence des lignées et le fait que beaucoup s'éteignent. Et donc, vous avez des extinctions, vous avez des divergences et les divergences compensent les extinctions. Mais ça bouge tout le temps, de toute façon. Donc, je ne peux pas espérer maintenir les choses en l'état je peux espérer maintenir une dynamique. Alors, ben, si j'ai un équilibre de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, c'est un équilibre qui ne se maintient que grâce au mouvement. Ah, L'exemple classique, c'est le vélo. Ah. Un vélo, c'est parce qu'il avance qu'il se maintient, si jamais il s'arrête, il tombe. Ouais. Alors, c'est très doué, mais bon. Et donc, euh, <rire> hein, d'autres choses, des avions, par exemple aussi. Hein, oui, un avion, c'est parce qu'il avance que ça crée une dépression au-dessus des ailes et que, du coup, il va rester en l'air. Un satellite, c'est un bel exemple hein, de d'équilibre dynamique. C'est pas ce qui tourne qui se maintient, hein, si jamais, et, et vous savez ce qui se passe s'il si ralentit le satellite hein, et oh, oh, Eh ben, il va ralentir de plus en plus et puis il va tomber progressivement. Il ne tombe pas tout de suite. Oui, voyez, un équilibre statique, c'est simple. Si vous, rate, si vous dépassez un certain stade, vous voyez, paf, il tombe. Un équipe dynamique, il ne tombe pas tout de suite. Il rentre dans une dynamique d'effondrement. Ça va, ça Eh bien, la biodiversité, c'est exactement ce qui se passe. Actuellement, on constate que notre diversité, notre, notre, notre dynamique de la diversité est en train de s'effondrer. Au fond, vous voyez pas des espèces s'étendre à toute vitesse autour de vous. Hein, il y a encore beaucoup d'espèces de, de poissons dans la mer. Mais le nombre de poissons est en train de s'effondrer. Le nombre d'insectes. Vous une chose aujourd'hui, j'ai une bonne surprise. J'ai pris ma voiture pour venir ici. Je ne fais plus très souvent ce genre de choses. Mais euh, il y avait des insectes sur mon pare-brise. C'est euh, vrai parce qu'il fait chaud depuis pas longtemps que les agriculteurs n'ont pas encore eu le temps de foutre toute leur saloperie sur leur champ. Parce que moi, j'en ai fait, j'ai fait des trajets en, en juillet. En juillet, vous traversez la France entière, vous n'avez pas un, un insecte sur votre paroisse brise aujourd'hui. Alors qu'il y a encore 20 ans, hein, tout, on est, on, la plupart d'entre nous se souviennent encore des paroisses pleins d'insectes qu'on pouvait avoir au bout de quelques centaines de kilomètres. Ça, c'est terminé. Les nombres, le nombre d'insectes étudiés dans une zone protégée, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, ça fait un peu de bruit il n'y a pas longtemps. Hein, 70% de la biomasse d'insectes a disparu depuis quelques dizaines d'années. En Allemagne, dans une zone protégée. Voilà, donc euh, les mammifères, c'est la même chose, on a 40% des espèces de mammifères qui vont probablement disparaître dans ces quelques années, mais vous voyez, on est juste au moment où le satellite est en train de commencer à ralentir assez pour qu'on sache qu'il va tomber si on continue. C'est pour ça qu'on vous parle d'urgence, c'est que c'est que quand vous constatez que votre satellite est en train de commencer à tomber, il y a encore moyen de leur booster un petit coup et qu'ils repartent. Mais si vous faites rien, alors là il y a un moment où vraiment il va rentrer dans une dynamique telle qu'il n'y aura plus moyen de le retenir. Et c'est ça qui est en train de se produire, pour ce qui concerne l'ensemble des mécanismes de, de maintien de la dynamique de la planète. Parce qu'au fond, le climat aussi, vous le savez, c'est quelque chose de dynamique. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de vous refaire le coup du CO2 qui augmente, euh, avec les températures aussi, le, la mer qui va monter, euh, etc. Je pense que vous connaissez tout ça. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera, mais je ne vais pas vous, vous asséner des, des, des, des, des, des, des données là-dessus. Et, et sur la biodiversité non plus, je ne veux pas vous asséder des données. Ce que je veux, c'est vous faire comprendre la que, que ce système dynamique, actuellement, on est dans cette période d'effondrement. Alors, comment est-ce qu'on maintient un système dynamique Comment est-ce qu'on redonne de la, de la dynamique Ça, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, il y a une chose dont je peux vous dire que ce n'est pas, pas la bonne. Alors, toujours pareil, pour vous faire comprendre des choses, j'essaye de trouver des, des, des images. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. C'est un équilibre qui ne tient pas très très longtemps, hein, malheureusement, à hein. mesure qu'on vieillit, euh, mais, mais enfin au moins, bon il y a quand même une certaine dynamique, et on mange, on excrète, on respire, et c'est ça qui, qui fait qu'on est ce qu'on est hein. Imaginez quelqu'un qui vous dise, je t'aime, je tiens à toi, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo. <rire> vous voyez que vous ne seriez pas d'accord hein. Eh ben je veux que vous compreniez que c'est pareil avec tous les systèmes dynamiques. Les mettre au frigo, ce n'est pas du tout la bonne solution. Donc, la bonne solution pour conserver l'université, ce n'est pas de la mettre au frigo. Alors, on va y revenir. Ce n'est pas non plus même de la figer. Si vous dites, ah voilà, j ai, j ai, je vais faire une réserve de ceci, une réserve de cela, je vais garder chaque espèce une par une, mais ça, ça n'a aucun sens. Si vous essayez de garder une espèce, des espèces une par une, eh ben vous êtes en train d'essayer de maintenir la genèse. Vous n'êtes pas en train d'essayer de remettre en œuvre des processus de, de l'ordre de la biodiversité, vous voyez Donc, euh, penser Genèse ou penser Darwin, ce n'est pas du tout penser de la même façon les questions. Et, et je ne sais pas, peut-être que vous êtes des gens particulièrement euh, instruits et que vous saviez tous que c'était la dynamique qu'il fallait maintenir et pas les espèces une par une, mais ce n'est pas, dans, dans l'ensemble de la population, je peux vous garantir que ce n'est pas courant que les gens qui ont compris ça, déjà. Ça a des tas de conséquences très concrètes. Si vous avez un, un maire qui, qui, qui s'occupe d'une commune et puis qui, qui, qui vient nous dire « voilà je voudrais faire quelque chose pour la biodiversité », souvent, qu'est-ce qu qui s'est qu passé dans ces cas-là bah, Il a dit « dites-moi s'il y a une petite espèce en, en danger dans ma commune, il y a une petite grenouille qui est, qui est rare, là, ah, bon, on va mettre un grillage autour de la mare et puis comme ça, elle ne sera pas emmerdée. » très très mauvais ça, c'est pas bon. Parce que les mares, de le grenouilles par exemple, eh ben, les grenouilles, elles ont besoin de pouvoir passer d'une mare à l'autre. Une mare, ça finit toujours par s'assécher un moment à l'autre, et donc c'est la dynamique des grenouilles entre les mares qui permet le maintien de, de, de, de, de, de la dynamique du système. Donc, donc, si jamais il tombe sur un bon conseiller, le maire en question, le gars va lui dire, non, non, non, mettez pas un grillage autour de votre mare, entendez-vous avec les maires des communes voisines pour voir s'il y a moyen de faire un réseau qui permettra aux grenouilles de passer d'une mare à l'autre. Euh, alors c'est ce qui s'est passé au Grenelle de l'environnement, on a mis en place des choses qui s'appelle les trames vertes et bleues, qui sont faites pour remettre de la dynamique par la biodiversité, c'est-à-dire de reconnecter les forêts entre elles. Vous êtes, vous êtes responsable d'une zone où il y a une forêt, il y a le voisin qui a une forêt à lui, etc. Puis entre, il y a des champs, des, des routes, des, des maisons, etc. Et les bestioles qui sont dans une forêt, elles ne peuvent pas passer dans l'autre. Ben, c'est foutu, il ne va pas y avoir de diversité, il ne va pas y avoir de dynamique, chaque forêt va progressivement perdre un peu tout ce qu'elle a. Et puis on, on va perdre, donc il faut remettre de la dynamique dans les systèmes naturels. Et ça, c'est le premier point que je voulais que vous compreniez, c'est que euh, si on veut... Si, donc il y a effectivement l'urgence, et l'urgence c'est de remettre de la dynamique dans les systèmes. Je veux finir sur un deuxième point, qui est le, le système agricole. Parce que je voudrais que vous compreniez bien que la, la biodiversité, c'est les êtres vivants dans leur ensemble, et il y a une très large proportion de la surface qui est agricole. Donc si jamais on ne réfléchit pas à ce qui se passe comme diversité dans les milieux agricoles, eh ben on, on rate une énorme partie de, de ce qu'on devrait faire. Et dans les milieux agricoles, je vais, je, vais faire, je vais faire court, mais vous le savez tous, le jeu consiste à perdre toute la diversité qu'on peut. Moi, quand j'étais étudiant à la gourde dans les années 60, 70, en gros, on nous expliquait que le jeu consistait à trouver la meilleure plante, hein à se débarrasser du sol parce que c'est emmerdant il n'y a de dedans, on va le tuer, et on va contrôler les 5 cm du haut, et là il n'y aura que ce qu'on veut. Il n'y aura que les graines qu'on a mises, que les produits qu'on aura mis, l'azote, etc. Et puis, et puis comme ça, eh ben on saura ce qu'on fait et on ne sera pas mer. On s'est rendu compte progressivement que ça avait des dates de défauts c'est système-là. Mais surtout, hein, le défaut sur lequel je voudrais insister maintenant, c'est que cette perte de diversité, aussi bien dans les sols que dans les plantes cultivées, elle, elle est extrêmement dangereuse. Alors pour ce qui concerne les plantes, sachez que du néolithique jusqu'au jusqu XXe siècle, hein, les paysans ont reproduit leurs semences en sélectionnant chaque année celles qui leur plaisaient le mieux. Le résultat, c'est que chaque paysan possédait un stock de graines unique et qu'il y avait une diversité extraordinaire dans les plantes cultivées. Et que du coup, quand il y avait une maladie, eh ben, il y avait toujours quelques individus résistants chez un agriculteur ou chez un autre. Si jamais il y avait une maladie qui commençait à faire trop de mal, eh ben, celui qui avait les, gènes de, les, les plantes avec les gènes de résistance, eh ben, il filait des graines aux autres, et puis, hop, ces gènes de résistance se répandaient, et puis on gérait les problèmes comme ça. Oh, ça ne marchait pas toujours, il y avait des fois, il y avait quand même des grosses épidémies, mais enfin, quand même, globalement, il y avait assez de diversité pour répondre aux problèmes que posaient les maladies. Et aujourd'hui, on a tellement homogénéisé les cultures qu'il n'y a plus du tout de diversité. Et puis en plus, évidemment, alors qu'est-ce qu'on a fait On a fait un truc qui avait l'air de rien. On a dit, c'est compliqué de produire des semences, on va spécialiser les agriculteurs. Il y aura ceux qui produisent des semences, et puis ceux qui achèteront les, les, les, les semences au précédent. Et ceux qui produisent des semences, ils sauront bien faire des semences, et les autres, ils n'auront pas besoin de se préoccuper de ça, ce sera bien plus simple. Seulement le, le défaut de ce système, c'est qu'en faisant ça, on a supprimé la masse, on a supprimé le moteur à fabriquer de la diversité dans les plantes cultivées. Et du coup, la diversité des plantes cultivées s'effondre à une vitesse, alors encore bien plus grave que ce qui se passe dans les formes sauvages. <cười> Père toute la diversité des plantes cultivées, j'espère que vous comprenez que c'est ultra dangereux pour l'humanité. C'est quand même de ça qu'on vit tous. Hein. C'est ça qu'on mange, bon, à part le poisson, mais. Plus gaz comme poisson dans les mers, on va pas trop compter dessus pour nourrir toutes les l'humanité. Donc, il faut absolument se préserver les plantes cultivées. Parce bah, actuellement, on est en train de leur enlever toute possibilité de se défendre tu aura le moins de problèmes. Alors là, toujours pareil, vous avez deux sortes de scientifiques. Hein. Ceux qui disent Ouh là, là on, on, on a fait de conneries il faut remettre en œuvre des processus qui font de la diversité dans les plantes cultivées. Et puis ceux qui disent Mais non, vous inquiétez pas on va faire de la technologie et on va sortir de la. Et, et, et ces deux solutions, effectivement, s'opposent et opposent des scientifiques très différents et s'opposent dans, dans les appels dont je vous ai parlé au début. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez une majorité de scientifiques qui pensent que la technologie sauvera l'humanité de tous les problèmes et une autre qui pense que, dont je fais partie, hein, donc, donc, qui pense que la technologie, on n'a absolument pas le niveau pour remplacer la capacité des systèmes vivants à fabriquer de la diversité et que si jamais on continue à perdre cette diversité, bien on va au-devant de très très graves problèmes. Alors, c'est-à-dire des épidémies monstrueuses qui diminueraient le stock de nourriture de l'humanité, qui diviseraient par deux, par exemple, ce qui fait que la moitié de l'humanité mourrait de faim. Moi, je vous prédis des choses comme ça si jamais on continue de cette façon-là. Donc, je pense que c'est un problème immédiat, important et pas que philosophique. Voilà mais euh, la, la fois dans la technique euh, existe et, et je voudrais vous citer deux choses pour finir comment vous savez qu'on a trouvé la solution pour le, le, la diversité des plantes cultivées ça y est elle est conservée, on risque plus rien hein elles sont dans un sous-sol au Svalbard dans un frigo, Voilà, on a bien de diversité frigo alors j'espère que vous vous souvenez quand même que c'est pas la bonne solution bon je reviens pas là dessus <rire> Sachez que ces graines dans cette, dans cette banque souterraine elles vont mourir, comme n'importe quelle graine, au bout de 10 ans, ça ne gère plus très bien, une graine même dans un frigo. Hein. C'est pas grave, il y aura les gènes. Et donc c'est génial parce que les boîtes de biotech qui sont en train de, de foutre l'air toute la diversité sur la surface de la Terre, gardent la diversité des gènes dans un frigo et ça serviront pour nous sauver le jour où il y aura besoin. Je ne vous conseille pas de choisir ce monde-là. Mais c'est celui-là qu'on est en train de choisir quand même. Voilà. Et, et je voudrais vous dire, pour vous montrer ce problème de la foi dans la technique je veux vous dire qu'il y a des gens qui croient que la technique peut tout régler et que c'est ça qui est beau dans la science et dans la technique et je vais vous donner un exemple très simple la révolution verte, vous savez ça a consisté à ce que les pays occidentaux développés aille expliquer aux pays du tiers monde comment il fallait faire de l'agronomie la, et dans certains cas on les a aidés à augmenter leur production mais aussi dans certains cas on les a aidés à perdre leur diversité eux aussi puis alors, un point assez terrifiant dans le sud-est asiatique, il y a eu des tas d'endroits où, avant, on cultivait un peu des légumes, voyez, des aubergines, les, des carottes, du riz, puis, puis on cuisinait tout ça. Il y avait pas toujours assez, mais, mais il y avait ce qu'il fallait, qualitativement. Aujourd'hui, on a augmenté les productivités. On produit beaucoup plus de riz, mais rien d'autre. Dans les familles pauvres, là-bas, du coup, les enfants ne mangent que du riz. Un enfant qui ne mange que du riz, il n'a pas de vitamine A. Et diable, avec il y a énormément d'enfants aveugles dans le sud-est asiatique à cause du fait qu'ils ne mangent que du riz. Et des gens très très bien intentionnés, mais partisans de, du tout technologique, ont décidé qu'il y avait une solution. Parce que les agronomes, nous, on dit ben bah, voilà, c'est pas compliqué. Il faut arrêter de faire que du riz. Il faut mettre aussi des aubergines, des carottes. Et puis mettez les aubergines et des carottes avec le riz, oui, c'est vraiment meilleur de toute façon. Puis en plus, ça vous apporte ce qu'il faut. Les carottes, le carotène, c'est le truc euh, jaune dans la carotte et c'est ça qui donne, qui donne de la vitamine A. Mais, la solution technologique, c'est pas ça, ça fait pas moderne d'aller remettre mettre des légumes à côté du riz. Vous voulez faire moderne Qu'est-ce qu'on fait Et eh bien on prend le gel de la vitamine A et on le fout dans le riz. Ça c'est moderne. Donc, on fait un riz qui produit de la vitamine A. Alors au début, j'ai commencé à produire ce riz. Ils ne produisaient pas beaucoup de vitamine A. Du coup, tout le monde a commencé à rigoler parce qu'il fallait manger 40 kg de riz par jour pour avoir cette vitamine A. Donc, on s'est un peu moqué d'eux. Ils ont retravaillé, ils ont augmenté la production de vitamine A dans leur riz. Maintenant, ils produisent pas mal de vitamine A. Et du coup, d'ailleurs, il est tout jaune et il s'appelle le riz doré. Et pour beaucoup de pro-technologistes, c'est l'exemple même du bel OGM. Vous voyez, c'est pour sauver des enfants qui deviendraient aveugles. La... Ouais, c'est vachement bien. Et alors paf, il se trouve que les agriculteurs du sud-est asiatique ne cultivent pas le riz doré. Alors je vais vous dire tout de suite pourquoi. Ils ne cultivent pas parce qu'à force de produire de la vitamine A, ils produisent de la vitamine A, mais ils ne produisent plus de riz. C'est-à-dire qu'il a un rendement catastrophique ce riz. Et donc les agriculteurs, ils ont essayé, ils ne produisent rien, ils ne veulent pas. Ouais, c'est pas compliqué. Hum. Mais les scientifiques sont tellement convaincus que leur riz doré, c'est la plus belle chose du monde, qu'ils ne peuvent pas imaginer une chose pareille. Et donc, ils ont trouvé un responsable. C'est Greenpeace. Une pétition signée par 140 prix Nobel, c'est-à-dire un tiers des prix Nobel vivants, accuse Greenpeace de crime contre l'humanité parce qu'à cause de on cultive pas le riz le doré en sud-est asiatique. C'est ignoré, c'est imaginé déjà que Greenpeace a pouvoir le pouvoir de dire aux agriculteurs du sud-est asiatique ce qu'ils ont cultivé. Les gens de Greenpeace à qui j'en ai parlé, c'était hilar. On aimerait bien avoir à pouvoir parler, mais bon. Et, et, et, et, et en plus, c'est ne euh, pas savoir que si les paysans ne cultivent pas, c'est parce qu'ils ne produisent pas assez. Mais 140 prix Nobel, plus des milliers de scientifiques. Alors il n'y en a peut-être pas 15 000, mais, mais c'est pour vous dire que cette pétition, elle est aussi, bah, vous tapez doré, euh, j'ai une piste sur le web, vous verrez, vous courez dire la pétition, crime contre l'humanité, etc. Vous voyez donc, on, on est dans cette situation de folie où. où, où où des, là, vous voyez, la solution, les solutions sont très simples. C'est pas la à cultiver des carottes et des aubergines en plus du riz, c'est quand même pas très compliqué. Mais c'est tellement pas dans l'idéologie du progrès technologique que la communauté scientifique est globalement incapable d'accepter ce genre de solution. Alors que la beauté d'un OGM qui produit de, de la vitamine A, ça, ça convainc la plupart des gens. À la Génie pour tout vous dire, il y a trois scientifiques qui sont d'accord avec moi et puis quasiment tous les autres qui ne sont pas d'accord, <coughs> ceux qui ne savent pas, mais qui du coup croient à la majorité. Euh, dans la communauté scientifique, il y a des gens qui s'occupent d'écologie, d'évolution, de biodiversité, etc. Évidemment, la plupart d'entre eux sont d'accord avec ce que je vous dis, je peux vous le prouver, <rire> mais, mais ce n'est pas du tout la majorité des scientifiques. La majorité des biologistes, ils travaillent sur l'ADN. Pourquoi Parce que c'est là qu'il y a de l'argent il y a tout le système du biomédical, toute l'agro-industrie, etc., qui finance les laboratoires, et comme ça finance les laboratoires, ça fait beaucoup de production scientifique, du coup, ça fait du travail, du coup, ça fait qu'on embauche des chercheurs pour faire ça, et ça fait que la communauté des gens qui travaillent à l'échelle de l'ADN est énorme, la communauté des gens qui travaillent à l'échelle des écosystèmes, etc., est très faible. Donc, à l'heure actuelle, je vais vous dire que je pense qu'il y a effectivement une urgence extrême à se préoccuper de ces problèmes planétaires, de biodiversité, de durabilité des systèmes agricoles, etc. Et oui, C'est lié à tout ça, le climat, évidemment. Évidemment que les changements climatiques ne viennent qu'empirer ce que je viens de vous dire. Parce que je vous parlais tout à l'heure d'un petit mare avec sa grenouille. Si jamais vous, la, vous mettez un grillage autour et puis ça se réchauffe dans votre grenouille, la seule solution pour elle, ce serait de remonter vers le nord pour aller trouver un endroit où elle est à la bonne température, mais le grillage va l'empêcher de passer de toute façon. Donc, euh, donc évidemment, plus il y a de changements comme les changements climatiques, plus il y a besoin de dynamique dans la biodiversité. Et parce que de toute façon, de la dynamique, il va y en avoir. On voit arriver des moustiques, tigres, etc. Ça, c'est ce que ça nous embête, nous, humains, mais des cochonneries qui vont attaquer le blé, le colza, etc. aussi, il va en remonter du sud et on va les voir débarquer, et on aura absolument pas l'équipement pour s'occuper d'eux. C'est pas grave, on mettra de la chimie, vous savez bien. Mais enfin. Euh, enfin, si c'est grave, justement. Donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'effectivement, nous sommes dans une situation d'effondrement du système. Il euh, y a, y a un, un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Collapse », donc effondrement, et qui a étudié la façon dont certaines civilisations avaient disparu parce qu'elles avaient détruit l'environnement tourné. Enfin, la plus célèbre, c'est l'île de Pâques. Vous savez, pour faire voir ça là, ils, ont, ils ont coupé les arbres et puis... On peut se demander ce qu'il a dans la tête du mec qui a coupé le dernier arbre sur l'île quand même, mais Alors comme le mec a, qui a bouffé le dernier dodo sur l'île de Maurice. Hein. Et, et, euh, et évidemment, bah, la civilisation de l'île de pas qu'elle disparu. Voilà, elle avait détruit son environnement, elle a disparu. Et, et, et au fond, ce n'est pas grave. On pouvait se dire, voilà, à chaque fois qu'une civilisation décode trop, elle positionne son environnement, elle disparaît, puis c'est celles qui auraient été capables de gérer leur environnement qui se maintiennent. Le problème, et c'est là-dessus que je finirai, c'est qu'on est dans un monde mondialisé. Et donc, euh, on n'en a la plus qu'une civilisation. Donc, si jamais il détruit son environnement, ben voilà. Ah, y a les super technologistes pensent qu'il y a une solution, évidemment, c'est d'aller coloniser notre planète. Mais je vous laisse <rire> voir à quel point nous ne sommes pas au niveau pour faire ce genre de choses. Donc, voilà, je voudrais me dire qu'on est dans un monde qui est, pour moi, vraiment fou qu'effectivement, je pense que le système néolibéral, capitaliste, je ne sais pas, mais néolibéral, est incapable de gérer ces questions de long terme. Et donc, actuellement, il n'y a qu'un un, un, mouvement citoyen extrêmement fort qui pourrait arriver à ce que ça change. Je vais vous parler honnêtement, moi je ne suis pas d'un optimisme délirant, je ne crois pas que ça arrivera sans qu'il y ait une vraie catastrophe. Mais. Mais ce que je pense pouvoir faire d'ici là, c'est informer les gens pour que le jour où la catastrophe arrivera, ils sachent ce qui se passe, pourquoi. Je, je, je termine sur une anecdote il y a quelques années, pour quelques années 2-3 ans, je, Stéphane Foucault autour du monde me téléphone en me disant euh, T'as entendu parler de la bactérie qui tue les oliviers en Italie <coughs> Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, oui, Alors euh, je, encore je dis non écoute, j'y connais rien en oliviers ni en bactéries. » J'ai pas grand-chose à dire, mais je lui dis tiens, je me demande quand même quelle est la diversité génétique des oliviers en Italie, parce que, tu sais, les oliviers, ça dure, donc euh, on peut faire des trucs super homogènes. Il me dit ah oui, c'est une bonne idée, je vais appeler un, je connais un type qui travaille sur la génétique des oliviers, Et il me rappelle une demi-heure après, il me dit bingo, le gars avait fait une carte de la diversité génétique des oliviers en Italie, les zones parfaitement homogènes, c'était exactement les zones où la bactérie était en train de faire des dégâts. Et vous voyez tout le monde a entendu parler, enfin, pas, mais enfin beaucoup de gens parmi vous ont entendu parler de cette bactérie en Italie et je pense que personne parmi vous n'a entendu parler du fait que cette bactérie, elle avait attaqué que les endroits qui manquaient de diversité mm -hmm. donc en fait, on, on, on, voilà, on, c'est toujours pareil, les catastrophes naturelles, c'est jamais des catastrophes naturelles c'est toujours des conneries qu'on a faites et qui apparaissent comme des catastrophes naturelles a posteriori c'est-à-dire que vous construisez un dos inondable et pas, il y a des gens qui se font emporter par l'inondation bah, L'inondation, c'est une catastrophe naturelle, mais le fait que vous l'ayez construit là, c'était juste une connerie avant. Vous avez une bactérie méchante avec les oliviers, c'est une bactérie méchante avec les oliviers, mais si on n'avait pas fait ce qu'on a fait aux oliviers, ils ne se seraient pas attaqués de cette façon. Je pense que c'est vraiment. Euh, ben voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment informer vraiment sur ces questions de diversité. Quand vous verrez que des trucs ne vont pas dans le domaine biologique, en hein, particulier dans le domaine agricole, posez-vous la question qu'est-ce qu'on a fait à la diversité dans ces systèmes Et est-ce que ça n'explique pas les problèmes qu'on a je veux dire que pour le respect de la diversité des humains on a eu quelque chose qui s'est passé d'important à Nuremberg où il a été affirmé qu'on n'avait plus le droit de, de stériliser ou de tuer des gens surtout qu'ils n'avaient pas la bonne race ou la bonne couleur ou n'importe quoi euh, et il avait fallu la Shoah pour qu'on en arrive là et ben, je pense qu'il faudra un jour ou l'autre à Nuremberg de la biodiversité mais je ne sais pas ce qu'il faudra comme Shoah dans le monde vivant pour que ça arrive en tout cas je voudrais que vous sachiez que quand il y a des problèmes, c'est jamais la faute à la nature, c'est la faute au fait qu'on a mal géré la diversité du vivant. Bravo. Vous avez oublié de ranger les notes sur lesquelles vous avez parlé. Je suis désolé. <rire> Elles sont dans un powerpoint dans ma poche. Je ne peux pas vous montrer. On sait bien qu'il n'y ait pas eu d'ordinateur. Non, je suis contre les ordinateurs. À Allez, euh, tout ça, c'était bien du vivre, n'est-ce pas, ces propos. On y va. Je suis sûr que vous êtes euh, impatient de débattre de ce qui a été dit. On a une bonne heure, je vous en prie. Ah, on va changer. Je parle fort. Non, ça ne marchera pas. Non, parce que pour enregistrer... C'est pas que vous parlez pas fort, c'est qu'un mec sourd Non, puis ça passe pas là. J'ai juste une question qui concerne euh, ce dont j'ai entendu parler, c'est-à-dire la sixième, je crois, extinction, avec cette idée que de toute façon, euh, il faut que se succèdent des phases d'extinction massive d'espèces pour que justement les choses continuent. Donc je sais pas, j'y connais rien, je suis pas du tout scientifique pour le coup, donc. Euh, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Oui, euh, alors les extinctions, comme je vous l'ai dit, elles font partie de la dynamique, hein, puisque c'est elles, au fond c'est les extinctions qui permettent aux lignées de diverger. Si les formes intermédiaires ne s'éteignaient pas, les lignées ne divergeraient pas. Et donc il y a un roulement d'extinction qui est compensé par des divergences. Ça c'est l'histoire normale de la biodiversité, et c'est comme ça qu'elle se porte bien. Il s'est trouvé dans l'histoire de notre planète qu'il y a eu des périodes de crise, il y en a 5 jusqu'à présent qui sont bien répertoriés. Et alors, ça peut être dû à une météorite qui est tombée sur Terre, qui a fait un, des incendies tellement monstrueux que ça obscurcit le ciel pendant des semaines et que toutes les plantes sont crevées, que des de choses qui mangeaient les plantes sont crevées aussi, etc. Ça, c'est pas du tout. Euh, euh, enfin, vous pouvez dire euh, Ouais, c'est bien parce que ça fera de la place pour les autres après. Moi, ouais, je veux bien, mais il vaut mieux pas être là à ce moment-là. Et, et puis, quand je dis à ce moment-là, c'est pendant les quelques centaines de milliers d'années que ça dure. Parce que ce qu'on observe dans les grandes périodes de crise, c'est que vous voyez le nombre d'espèces décroître, et puis ça se restabilise. Et puis, paf, ça retombe, et puis ça recommence. comme ça. On dirait que vous avez un espèce de château de cartes, dont vous avez, vous voyez, enlevé un morceau, et du coup tout le reste est fragilisé. Et, et, le château de cartes, elle est mauvaise parce qu'elle n'est pas dynamique, hein, mais c'est. Donc vous avez. Votre système qui, une fois qu'il a commencé à se casser la figure, il n'y a même plus besoin d'une cause extérieure pour qu'il continue à le faire. Et, alors, je voudrais être très clair je n'ai aucune inquiétude pour la planète. On va s'en sortir. Maintenant, pour les 100 000 années qui viennent, il n'est pas du tout impossible que la vie sur cette planète soit extrêmement désagréable pour des tas d'espèces, dont la nôtre, si jamais on, on, on rentre dans ce genre de dynamique. Donc, vous pouvez toujours dire oui, super grâce à la dernière grande extinction, les dinosaures se sont cassés à la figure et ça a laissé la place aux mammifères et c'est grâce à ça qu'on est là donc c'est bien les grandes extinctions. moi je veux bien qu'on ça pas être un dinosaure hein. Or actuellement les dinosaures c'est bon au en fait je de vous dire un petit truc les dinosaures n'ont pas disparu, je ne sais pas si vous êtes tous au courant il en reste plein et voilà on les appelle les oiseaux quoi. mais ça fait quand même pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il y avait à l'époque hein. donc voilà peut-être qu'il restera de nous quelques oiseaux euh, mais mais je, je pense que si vous pensez aux générations qui viennent, alors moi je ne sais pas comment ça sera dans cent mille ans, mais pour les générations qui viennent dans les prochaines centaines d'années, je vous garantis que si on rentre dans une phase d'extinction massive, ça ne va pas être trop. Allez, là, ah, bah, bon, bon, bon. je part, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aimerais être comme vous. C'est-à-dire quand vous dites « Demain, il sera trop tard », moi je dis « Aujourd'hui, il est déjà trop tard ». En 2006, Al Gore a sorti un livre, enfin, pardon, un livre, oui bien sûr, mais un film, et donc c'était une vérité qui dérange. Novembre 2017, un autre film est sorti, « Une suite qui dérange ». Je serais bien allé le voir à Montluçon, hélas il ne passe pas. Il ne passera pas. Donc j'attends la sortie du DVD pour entendre son message. Vous pouvez passer ici. Comment Vous pouvez passer ici, mais il faudra un ordinateur. <rire> Tout ce que vous dites, je le connais depuis très longtemps, puisque je suis dans l'écologie depuis 1972. Il en faut du temps pour que la vérité éclate. Et ce n'est que timidement, que l'agriculture bio, ça frissonne, mais hélas, ça va pas assez vite. Les sols sont morts, ceux qui sont en chimie. Il n'y a plus d'humus, il n'y a plus de biodiversité des sols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez un grain de blé, il n'est pas sûr qu'il pousse, et les rendements vont s'effondrer. On en est là. Merci de m'avoir écouté. Je voulais vous poser une question. Euh, cette semaine, dans le journal La Montagne, il y avait une page entière consacrée au grand euh, semencier au gagnant par le plus de son nom. Et dans cet article, il était indiqué que les chercheurs avaient trouvé de nouvelles euh, espèces de blé qui résistaient à tout. Qu'est-ce que vous leur pensez non, non, non, je suis sûr qu'ils ont dit qu'ils allaient trouver. Hein, qu avaient. Ça, ça, ça fait des années qu'ils nous expliquent qu'il y a OGM qui vont tout régler. Hein. Donc effectivement, Dimagra... Euh, voilà, si vous voulez, je vous, je vous ai dit tout à l'heure que le, le problème de la, de la séparation des semenciers d'avec le reste des agriculteurs avait fait effondrer la diversité. Ça, ça c'est un, un, un premier problème. Le deuxième problème que ça a posé, la séparation... Des semenciers du reste des agriculteurs, c'est que ça crée un lobby, le lobby des semenciers. Et, et ce lobby est extrêmement puissant, particulièrement en France, du fait de l'imagrain qui est une très grosse boîte qui exporte. Et du coup, euh, du coup ce, évidemment, quand vous êtes semencier, votre but c'est que les agriculteurs ne reproduisent pas leurs semences. Sinon, vous ne pourrez pas revendre vos votre... Et donc le résultat, c'est qu'effectivement les, les, les, les semenciers ont, ont mis en place des tas de procédures qui empêchent les agriculteurs de, de maintenir la diversité de leurs stocks de semences. Euh, donc je ne vais pas vous rentrer dans des détails juridiques sur la façon dont ils mis en place les certifications sur le végétales, l'inscription au catalogue, etc. Mais effectivement, c'est extrêmement difficile pour des agriculteurs de, de remettre en œuvre des systèmes qui font de la diversité. Je voudrais quand même que vous sachiez que ça existe. Il y a donc c'est un réseau des semences paysannes, et puis euh, il y a plusieurs réseaux d'ailleurs de semences paysannes qui, qui font des agriculteurs qui remettent en œuvre des systèmes de production de semences. Et, et peut-être, j'aurais dû insister plus là-dessus, mettre en place des systèmes qui refont de la diversité dans l'agriculture, c'est faisable, ça se fait, c'est trop petit, c'est comme vous le disiez avec le bio. D'ailleurs, malheureusement, là, beaucoup d'agriculteurs bio ne sont pas encore passés au stade où ils font eux-mêmes leurs semences. Donc, euh, du coup, ils n'ont pas encore remis en œuvre ce genre de choses. C'est ce qui est très embêtant, parce que s'ils achètent leurs semences chez les spécialistes, ce ne sera pas des semences adaptées à leur système, etc. Hein. Et, et évidemment, mais chez les agriculteurs qui font ça, il y, y, a, y a deux chercheuses en France qui travaillent avec eux, hein, contre des centaines de chercheurs qui travaillent à faire des OGM. Et, euh, et, et on voit qu'effectivement, fabrique très rapidement de la diversité dans leur, dans leur variété. Donc, donc ça marche, on sait le faire, on sait comment faire. Et c'est évidemment l'opposé de Svalbard et des graines dans le frigo. Vous voyez Ça, c'est de la dynamique darwinienne dans les champs. Svalbard, c'est créationniste, c'est la genèse. C'est on a des graines avec la diversité qui a été créée une fois pour toutes et on essaye de la conserver telle qu'elle. Vous voyez L'idée. Que conserver la diversité, ça peut, c'est juste essayer de garder une ressource qui a été fabriquée au départ, et c'est incroyable ça, parce que à la limite sur les plans sur les, sur les, sur les espèces sauvages, qu'on ait une vision générale, je crois, mais sur les plantes cultivées, on le sait bien que c'est les agriculteurs qui ont fabriqué la diversité. On sait bien que ça a été domestiqué à peu d'endroits les plantes cultivées qu'au départ il y avait peu de diversité. C'est la sélection des agriculteurs qui a produit la diversité. Donc on sait que cette diversité, les ressources génétiques, elles ont été fabriquées grâce au processus de, de, de sélection par les, les paysans et qu'il suffirait de remettre en œuvre des processus de cet ordre pour refaire de la diversité. Au lieu de ça, dans les milieux économiques, on n'arrête pas de se demander comment freiner l'érosion des ressources génétiques. L'érosion, voyez comme si c'était une falaise qui s'érose, encore une fois, une vision statique, pas une vision dynamique. Oui. Euh, moi, à votre écoute, je, je le dis, euh, moi qui suis un, un combattant du... De, euh, du euh, et avec la volonté de changer ce système capitaliste qui, qui, euh, qui pèse aujourd'hui dans ce monde et qui, quelque part, euh, euh, s'accapare les richesses pour la rente, on va dire les choses un peu comme ça, euh, je me dis, la biodiversité, c'est un combat révolutionnaire. Oui. Et, et, et, et quelque part, il euh, y a déjà des prémices d'aujourd'hui, de gens qui, se, qui oeuvrent à, à, à ce dépassement au travers de la biodiversité. J'ai deux exemples, moi, que, qui me viennent en, en tête. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso avec, euh, avec, avec le coton. Euh, mais Quand je dis ça, c'est parce que moi, je ne veux pas tomber dans, la, dans le pessimisme, parce que si on me dit aujourd'hui c'est foutu, ça y est, on est déjà euh, Al Gore qui nous dit euh, Ben bah non, je reste chez moi, et puis il fait quoi Donc, moi, j'ai envie de dire il faut que je trouve des points d'accroche qui me montrent qu'il y, y, y a des choses possibles. Euh, euh, Burkina Faso, ils se sont retrouvés avec euh, des oui, qui leur avaient, j'ai bien compris un peu les choses, même si j'ai un peu, un peu loin, leur avaient vendu des. des, des Monsanto, comme d'habitude. Hein. Monsanto, d'ailleurs, oui. oui le qui leur avaient vendu un. un un coton extraordinaire avec des rendements extraordinaires et puis ils se sont aperçus que plus, ça, c enfin, plus les années passées plus le rendement était mauvais et puis les fibres étaient trop courtes voilà et puis donc, au, bout, au bout du bout ben, le coton était en train de... et donc ils ont dit ben, on va reprendre nos, on va reprendre notre... Euh, on va virer Monsanto c'est le gouvernement de Burkina de l'époque hein, parce que je suis connu aujourd'hui mais quelque part porté par les producteurs locaux hein, qui, qui, qui ont défendus cette idée là et ils sont sortis de là je dis ça je donne cet exemple deuxième exemple, c'est localement j'ai découvert comment, comment avec cette volonté de vouloir s'accaparer les richesses de la planète pour la rente comment aujourd'hui même des, des produits comme les tomates on a comment on a, on a mis en place un fichier de la tomate en, en France et, et, et, des, et, des, et des tomates qui ne sont pas enfin, en Europe d'ailleurs c'est et qui ne sont pas dans le calibre, et dans, le enfin catalogue. dans les calibres, ça le catalogue, le catalogue de la tomate, pas le droit de les ventes sur les marchés. Et bien moi, je vais vous dire, moi je suis fier de voir... De, ah, vous avez le de... droit de les ventes sur les marchés, hein, parce que vous n'avez pas droit oui. Ah oui, d'accord. Bon, oui, mais quand je dis ça, c'est parce que euh, ce qu'il faut se réjouir, c'est justement tous ces gens qui, qui, euh, qui s'assoient sur le la, sur la règlement de ce type de règlement aujourd'hui, et qui disent, euh, bon, bah, basta, quoi. Il y a un moment... Euh, euh, des, des, des jardiniers, euh, je vois qu'il y en a quelques-uns ici euh, qui, qui, qui jardinent, qui s'assoient sur ça pour dire et qui se transmettent leurs leur, leur graines et pas bah, bah, coup Ça, ça moi j'ai envie de dire, heureusement que ça existe, il faut que ça continue, il faut peut-être même encourager les collectivités peut-être de, de jouer un rôle pour permettre que, que ça, ça ait lieu dans les territoires, parce que on, heureusement qu'on n'est qu pas enfermé dans leur logique à eux et qu'on est capable aussi de, de s'asseoir sur leur. Euh, leur conception de. de, de... Voilà. Oui, J'ai deux choses à dire. Préventure ponctuel, s'asseoir sur les réglementations, vous savez, c'est pas si facile que ça. Il y a une boîte qui s'appelle Cocopelli qui l'a fait. Et, et, et le lobby des semencières, parce que les semencières sont regroupés dans un lobby qui s'appelle le GNIS, un groupement national interprofessionnel des semences en France, dominé de la tête et des épaules par l'IMAGA et quelques autres gros comme ça, et qui évidemment essayaient d'écrabouiller tous les, <rire> les en même temps. Et, et bah, euh, l'IMAGA, il s'est retrouvé viré euh, d'Europe. Hein d'Europe politique, c'est-à-dire qu'ils sont en Suisse, mais. Donc euh, voilà, alors ils commencent à regagner quelques procès, mais effectivement, le commun, c'est un truc très important, et si jamais vous obéissez pas là, vous risquez gros hein, sur le plan financier. Hein. Euh, maintenant, je suis d'accord avec vous que la, la, la, la biodiversité, c'est un combat révolutionnaire. Mais vous savez que s'il y a un moment où j'ai eu du mal à convaincre les gens de ça, ça a bien été le Parti communiste. Hein. Euh, parce que.. Mais ceci dit, attendez, il y a quand même des gens qui ont compris ces choses-là. Il y a eu un voie de la biodiversité au PC l'année dernière. Ils m'ont demandé de participer. J'ai pas mal participé à l'élaboration. On a fait des conférences, etc. Mais, vous savez, politiquement, il y a un truc que j'ai trouvé un peu intéressant, c'est qu'au fond, au XIXe siècle, le progrès, c'était la gauche, et la conservation du patrimoine, c'était la droite. Or, la biodiversité, c'est du patrimoine eh ben oui c'est du patrimoine oui. et du coup le résultat c'est que c'est ça et puis vous voyez tout ce que je vous dis là il y a quand même une opposition entre cette vision du progrès technique d'un côté et puis de la conservation de ce patrimoine vivant oui, naturel or le progrès technique c'était un truc de gauche jusqu'au jusqu début du 20e siècle il n'y a pas de problème et donc les partis les plus à gauche on eu a mal fou à comprendre que en réalité ils étaient en train d'agir contre eux-mêmes dans ce genre d'affaires voilà arriver à convaincre des gens qui sont dans cette logique là que les OGM, ce pas une bonne chose. Alors, j'ai fini par avoir des arguments le jour où, effectivement, le brevet des OGM a commencé à jouer sur la propriété. Parce que là, quand, effectivement, quand euh, vous avez un agriculteur qui se fait contaminer par les gènes du voisin, qui a plus le droit de ressembler ses semences parce qu'il y a des gènes brevetés dedans, là, dès qu'on touche à la propriété, le, le, les, les gens du PC, ils comprennent le problème. Mais mais sinon, je vous assure, c'est pas facile. Hein. Donc, euh, je voudrais vous dire que sur ces questions de, de, de préservation de la biodiversité, etc., de l'environnement, tout compte fait. Euh, la saison droite-gauche, elle, elle fonctionne mal. Et je pense que d'ailleurs, les Verts ont fait une énorme erreur en voulant s'associer avec un côté. L'écologie, c'est ni de droite ni de gauche, je dirais. Ça peut être anti-néolibéral, mais le problème, c'est que des anti-néolibéraux, j'en connais, connaissais plus du temps où ça existait à l'UMP que j'en connaissais au PS. Donc, euh, et je pense que les écologues s'associent au PS, c'était une, une énorme erreur. Parce que je pense que la, la, la, la vision du progrès technique, justement, et de, de, du progrès économique fondé sur une logique néolibérale, elle, elle, est, elle est, elle, vraiment compatible avec l'écologie, et elle était beaucoup trop puissante au PS pour que ce soit une bonne idée pour les Verts s'associer avec eux. Mais en tout cas, je dois vous dire que je suis d'accord avec vous, vraiment, la biodiversité, et je pense que tout ce que je vous raconte c'est des choses révolutionnaires, mais c'est très difficile à faire comprendre à, à, aux, aux gens qui sont traditionnellement de gauche euh, à cause de ce que je viens de vous dire. Mmh. J'essaie d'aller à peu près dans l'ordre, c'était monsieur. Après, là, et après. J'ai peur que ça semble anecdotique, mais au témoin d'un doute, à Saint-Pétersbourg, il n'y a pas un centre qui aussi a beaucoup de semences, et j'avais cru comprendre qu'il les semait tous les cinq oui. ans. Si oui. Alors donc... Ouais, oh, mais oui. du... oui, on sait vu en russie il y avait un grand il y avait un grand un grand un très grand génétique qui s'appelait Vavilov et, et qui est l'homme qui a découvert les centres d'origine des plantes cultivées qui a montré justement comment la diversification s'était faite et qui a mis en place tout un conservatoire où effectivement alors là et des vraies langues de graines on resème des plantes tous les 50 de manière à regarder leur pouvoir de le germination ceci dit au fur et à mesure du coup elle perdent de la diversité quand même hein, parce que quand vous ressemez bah, vous perdez des trucs etc mais au moins là c'est vivant a, à, à svalbard, les, les graines ne sont jamais resemées, je... enfin, si jamais vous voulez maintenir votre stock de graines que vous avez à svalbard, il faut que ce soit vous qui alliez chercher les graines, qui vous y amenez, etc. Ce qui fait que personne ne le fera, ce qui fait que les graines se combattent. Donc, oui, effectivement, à Saint-Pétersbourg, il, il y a ce centre créé par Rebileuf qui est en danger, parce qu'il oui. y a des, progrès, des projets immobiliers dessus. Oui. Et euh, ceci dit, euh, il n'y a, a pas seulement des graines, il y a aussi des, des, des, des cultures en permanence, et puis il y a des vergers, donc il y a des tas de choses vivantes dans le conservatoire qui avait été fabriqué Vavilov Ça Alors, pour la petite histoire, hein, sachez quand même que Vavilov donc, était un très grand généticien des années 40, enfin des années 30. Euh, en 1940 il a été arrêté parce que la génétique a été interdite, dans l'Union en soviétique, hein. <rire> et parce que la génétique disait qu'elle les individus et pas tous pareil. Et ça c'était incompatible avec euh, certaines visions de l'agence, euh, de la historique. Et tous les généticiens soviétiques sont morts en prison. Hein. Babylon ben, est mort en 1943 de faim dans sa prison à Saratov. Donc vous voyez que ces questions justement de science et d'idéologie sont très très, sont très très liées, de façon très complexe. Donc, ça pas pour... Oui, Joël, tu m'excuseras, mais moi je suis un peu pessimiste. Euh, et, non mais ce non, que mais je veux dire, dire si c'est des jeunes qui sont optimistes et des légumes, des pessimistes <rire> ça, mais, après, hein. non mais je veux dire sur la, sur la capacité de l'espèce humaine disons espèce euh, pensante pouvant agir sur, sa, sur la nature de la planète sur laquelle elle est euh, je me demande si on va avoir les capacités à justement sauver notre environnement pour pouvoir continuer à exister en tant qu'espèce. Parce que là, je suis d'accord avec vous, la planète, elle s'en sortira toujours. Et là où je suis pessimiste, c'est que, je ne sais pas qui a sorti cette thèse, mais je crois qu'elle est préoccupante. Dans les milliards d'années qu'existe l'univers, comment se fait-il qu'il euh, n'y a pas des espèces intelligentes qui ont réussi et qui pourraient communiquer, ou dans le passé, ou qui pourraient communiquer avec nous, qui auraient une telle, un tel développement, qui pourraient communiquer avec nous. Et il y en a qui disent que c'est parce que inéluctablement une espèce intelligente qui intervient sur sa planète s'autodétruit automatiquement. C'est un peu l'île de Pâques euh, développée à l'échelle de l'univers. Donc je me demande s'il n'y a pas ça en définitive. Alors je voudrais peut-être qu'il faut... Il ne faut pas baisser les bras et il faut essayer ouais. de faire en sorte qu'on ouais. soit peut-être la première espèce à pouvoir sauver notre planète, enfin notre planète, l'existence sur notre, notre planète, mais je suis assez pessimiste quand même. Ouais. Euh, non, je viens de dire un mot, il y a, a d'autres raisons quand même pour lesquelles d'autres espèces n'ont pas pu nous contacter, c'est que, que je pense que... Autant les physiciens racontent beaucoup de conneries, autant le fait que la, la, la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée, ça c'est vrai. Et du coup, ça limite franchement les capacités de déplacement, y compris de signaux. Donc en fait, euh, voilà. Si, si jamais, vous comprenez, même si jamais on a été capable d'aller se balader loin, on n'irait jamais très très loin. Et donc euh, la pas capacité à contacter des. des des civilisations qui sont trop loin, ben je pense que c'est impossible, tout simplement. Et l'univers est en expansion. À cause de la voilà, limitation par la vitesse de la lumière. Peut-être que vous avez raison, mais peut-être que je crois qu il y en a d'autres, mais qu'on voilà, n'arrive on, on pas à, à, à communiquer à cause de contraintes physiques. Ouais. Alors moi, j'aimerais qu'on change un peu de terrain, si possible, et qu'on aille un peu, alors on est d'accord, ça va être des, votre opinion, concrètement, concrètement, au quotidien, vous pensez qu'il faut faire quoi, entre autres, hein, pour euh, limiter les dégâts J'ose pas vous le dire. <rire> non, j'ose pas vous le dire très sincèrement parce que je, je, je pense que, que nous sommes dans une situation où, où, où beaucoup trop de pouvoir est détenu par. Euh, D'ailleurs, je dirais par des personnes morales c'est ce que c'est qu'une personne morale oui, oui, oui. Une personne morale, donc c'est une entreprise, enfin, pas qu'une entreprise, c'est une personne morale, mais j'ai je, je, jamais réussi d'ailleurs à connaître le nombre de personnes morales par rapport aux personnes physiques dans notre société. En tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que quasiment tout l'argent de notre société appartient à partir des personnes morales, très peu à des personnes physiques. C'est-à-dire que les personnes les plus puissantes dans notre société, c'est les personnes morales. Euh, qui n'existent pas. Euh, euh, qui pas... la ah, preuve oui. qu'elles existent c'est qu'elles peuvent vous foutre en euh, <coughs> parce que quand il y a un arracheur d'OGM qui se fait condamner par Monsanto c'est Monsanto en tant que personne morale qui qu l'attaque mm -hmm. c'est à dire que vous êtes un arracheur d'OGM Monsanto peut vous mettre en prison Monsanto fait un truc qui n'est pas bien et vous attaquez Monsanto, tout ce qui se passera, c'est que Monsanto paiera une, une amende, mais Monsanto n'ira pas en prison. Il n'y pas de pour les personnes morales. Oui, non, mais Et alors, ce qui est intéressant avec les personnes morales, il y, y a un très très bon livre qui avait donné un film que je vous conseille, il est disponible sur le web. Il n'est pas très facile de trouver un hein, sous titré, il est en fait, mais il s'appelle The Corporation. Vous n'avez pas vu ce film Ça, vraiment, ça a la peine. Hein. Et il commence par un truc très rigolo. Il, dit, il montre que la première chose qu'ils font c'est de montrer que les entreprises en tant que personnes puisque c'est des personnes morales sont selon même les critères de la loi américaine des psychopathes hein, comment on définit un psychopathe c'est un individu qui ne ressent pas la douleur des autres hein, qui ne cherche que son propre intérêt euh, etc. il y a une douzaine de critères et ça colle parfaitement Donc voilà, on a fabriqué une société dans laquelle les personnes les plus puissantes sont des psychopathes moi, je ne crois pas que cette société ait des chances de s'en sortir tant qu'elle continuera comme ça. Mais oui, un petit peu, ça veut dire que pour moi, il faut effectivement euh, les sociétés à responsabilité limitée terminée. Il faudrait que chaque personne soit pleinement responsable de ce qu'elle fait. Que, quand une action est faite, ce soit des personnes qui soient responsables, des personnes physiques qui puissent être punies si je ne sais pas bien ce qu'elles ont fait. Et puis, euh, puis qu'effectivement, on empêche euh, quelques, quelques, quelques entités. Euh, plus ou moins abstraite, d'avoir un pouvoir aussi exorbitant. Alors, moi j'ai de la nostalgie par rapport à ce qui se passait avant. C'est drôle parce que vous savez, quand on apprend l'histoire, on apprend des trucs et puis on se dit encore oh, même c'est terrible. Un Jacques Coeur par exemple, hein, ce grand monsieur qui a, qui a tellement réussi. Hein. Pas très loin d'ici, alors euh, <rire> il a tellement réussi, et puis voilà, à la fin, le roi était mécontent, et du coup, crac, on lui a tout enlevé, hein, se fait en tour, il s'est repassé la même chose avec euh, Fouquet, avec Louis euh, XIV. Hein. quand un individu devenait plus riche que l'État, et eh bon on le foutait en tôle, le c'est bien, mais il n'y a plus que Poutine qui peut se faire ça, <rire> mais pour Dieu, mais évidemment qu'il faut faire ça, on ne peut pas tolérer que des gens aient un pouvoir, donc, à l'heure actuelle, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour empêcher les gens qui ont trop de pouvoir et qui, du coup, s'en servent mal, évidemment. Mais, mais je pense qu'il faut remettre en œuvre des, des systèmes que, comme on a mis en place avec Jacques Coeur et avec, et avec Fouquet. Je ne sais pas comment. Voilà. Je ne peux, peux pas être plus précis Ah ben, oui. Alors pour, pour compléter, euh, enfin pour revenir sur un point que vous abordiez, vous, parliez de, vous avez énormément parlé de la biodiversité et, et comme euh, c'est ce qu'il y a dans, le, dans la tête de, de chacun, euh, quand on parle de diversité végétale, on pense à ce qu'on mange et on s'intéresse donc aux fameuses dont on a largement parlé. Et en, en en restant là, on peut s'imaginer que le simple fait de de conserver les, les tomates, euh, les tomates anciennes, de conserver toutes les... Ah non, il faut pas conserver, hein, il faut remettre oh ouais, ouais, une dynamique en vie, ce pas la même, même chose. Je... Non, je veux dire de... Oui, ne oui, pas bon euh, de la genèse, hein. Non, non, non, non, non c'est pas ce que je voulais dire. Non, euh, je veux dire le fait de, euh, de, de multiplier, les, multiplier les tomates, multiplier les pommes, multiplier les carottes, etc., euh, que, que cela suffira à rééquilibrer, à retourner dans cet équilibre dynamique mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que toutes ces semences, sont, tous, ces, tous ces produits alimentaires sont une, une infime minorité de la diversité sur terre et qu'en qu en fait on, on s'aperçoit aujourd'hui euh, que, que pour que toute cette alimentation pousse bien, euh, il lui faut un environnement vivant, donc diversifié, et que euh, euh, alors le, le, le paysan le paysan euh, euh, un, peu, un peu traditionnel saura que euh, la carotte pousse bien à côté du, du poire en haut euh, <rire> on a ce genre de petites associations, mais, euh, euh, mais pour qu'une carotte pousse bien, euh, il lui faut aussi euh, une vie euh, biologique, il lui faut une vie... Euh, euh, euh, macro-biologique, il faut euh, des champignons, il lui faut des arbres, il lui faut euh, euh, un environnement varié, et c'est uniquement dans cet environnement-là qu'on peut imaginer euh, produire beaucoup et facilement euh, dans un environnement qui ne serait que composé d'une diversité euh, de produits alimentaires. Euh, et, et ça nécessitera toujours l'intervention humaine par... Euh, par rapport à l'énergie, de produits chimiques, euh, etc., pour compenser ce déséquilibre, euh, euh, ce déséquilibre de la vie euh, qu'on qu ignore ou qu'on qu extermine par simplicité, comme vous l'expliquiez au début. Euh, on extermine la limace, alors qu'elle a un rôle euh, prépondérant dans les environnements. On extermine euh, le puceron, alors que c'est un, un vecteur de, de, de diversité. Enfin, voilà. ouais, les, abeilles ont, les abeilles ont le... On pense qu'on ne le fait pas exprès, mais <rire> c'est la même idée. On, on va préserver, par exemple, garder, euh, créer des milliers de ruches pour préserver les abeilles, mais, euh, mais on ne s'intéresse pas forcément aux pollinisateurs sauvages. Donc, euh, voilà, il faut s'ouvrir un peu l'esprit le, aussi sur tout ce qui ne nous intéresse pas directement, mais qui, euh, qui, fait, le, qui fait cet équilibre dynamique. Quoi. Non, vous avez tout à fait raison. J'ai insisté sur les aspects cultivés deux raisons. D'abord, on en a un peu parlé. Dans une zone agricole comme ici, c'était quand même intéressant d'insister beaucoup là-dessus. Et puis aussi parce que c'est un système sur lequel on a pleinement la maîtrise. C'est-à-dire que si jamais on décidait de mettre en œuvre des procédures qui remettent de la diversité en route, ça marchera tous les coups, puisque c'est nous qui contrôlons tout dans ces, dans ces agro-systèmes enfin de contrôler dans les semences en tout cas et puis pour les sols comme l'a dit là, madame c'est évident qu'il y a il y, a, il y a des tas de procédures donc on sait très bien qu'elles remettent, qu remettent de la vie dans les sols on sait le faire donc là où on sait le faire on ne le fait pas alors là où on ne sait pas très bien le faire dans les milieux non complètement artificialisés c'est compliqué si vous voulez. mais tant qu'on ne le fait pas là où c'est super important pour nous parce que c'est notre nourriture et euh, et, et, et, et là où on sait très bien comment il faut faire, je pense que c'est évidemment encore bien plus compliqué. Et pour vous donner une idée de la complexité du système, vous savez sans doute que euh, donc les abeilles vont mal bon, et qu'elles ont commencé à aller super. Mais les abeilles, pas que. Hein, les abeilles, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, quand je vous parlais de 70% de la biomasse d'insectes, les abeilles, euh, elles sont en font partie, mais c'est tout. Euh, et il y a donc une nouvelle gamme de produits qui s'appelle les néonicotinoïdes qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et les apiculteurs ont tous dit que là où on en fait des néonicotinoïdes, leurs abeilles se portaient mal. Or, dans les laboratoires, il y a eu des études pour montrer que, quand on met les, les doses habituelles de néonicotinoïdes, ne tuez pas les abeilles. Donc il y avait un mystère. Enfin, un mystère non, les, les scientifiques ont dit comme d'habitude, voilà, ça c'est encore des peurs irrationnelles, Bon, mais des, des choses irrationnelles dans notre société il y en a plein y compris chez les spécialistes hein, je, je voudrais quand même vous dire aussi que c'est pas c'est pas toujours facile la position scientifique dans ces questions hein. je, je voudrais vous donner un exemple la plupart des sages femmes sont convaincus qu'il y a plus de naissances des mythes plein mm -hmm. oui. et vous demandez leur vie et on va se Or ça, c'est très facile à tester, vous comprenez, parce oui. que les pleines lunes, on s'est et les naissances aussi. Il y a zéro effet de la pleine lune sur le nombre de naissances. Ça, je peux vous le dire, c'est. Bah, pourtant, en fait. euh, pour euh, dire, l'excuse enfin, de vous couper, mais les jours de pleine lune. On a plus d'énergie. ça, on a tout ce que vous voulez. Moi, j'ai le nombre de naissances et j'ai les gens de pleine lune. Je regarde des chiffres et c'est les mêmes, c'est tout. Après, l'énergie, vous en faites ce que vous voulez, mais vous n'en faites pas d'enfants. De voilà. Ou alors moi, voilà. Ou alors bon. Donc c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'un savoir est très partagé par des spécialistes qu'il est vrai. Donc C'est compliqué pour nous de vivre là-dedans, hein, parce que bon, on va dire, oh non, genre, bah non, alors du coup, on va chez les on leur dit, non, c'est des conneries, on leur dit, ah, mais si, vous, vous nous croyez jamais. Alors, <rire> donc, les néonicotinoïdes, pareil, bon, bah, alors, les, les, les, les, les scientifiques qui travaillent évidemment sur les néonicotinoïdes disent, donc, voilà, irrationnel, machin, c'est encore des histoires que nous racontent les, les agriculteurs. Heureusement, il y a quand même quelques chercheurs à l'INRA qui sont plus sympathiques et plus ouverts que les autres, qui écoutent les agriculteurs et qui disent, ils quand même, il y, a, il y a un vrai problème, et qui se sont mis à étudier les effets des néonicotinoïdes. Et ils ont trouvé quoi hein Ils ont trouvé que les néonicotinoïdes, effectivement, ne tuent pas les abeilles. Juste, elles ne retrouvent plus leur chemin. Alors, ça ne veut pas se voir en laboratoire, ça. Il faut faire tout un travail, pour montrer qu'elles sont désorientées. Mais évidemment, une abeille désorientée, c'est comme si elle était morte. Ah oui, après, sauf que dans le d'avons vous ne voyez rien donc vous voyez que ça veut dire qu'effectivement alors c'est pour ça que je pense qu'il faut une interaction beaucoup plus forte entre les praticiens et les scientifiques c'est pas facile à cause de ce que je vous disais tout à l'heure hein. mais, mais effectivement il y a des tas de cas où, où, où des choses vont être reçues mais on ne saura pas les expliquer mmh. scientifiquement et des exemples comme ça j'en connais plein hein. vous parliez de, de bonnes associations bah, si vous mettez il y, des, il y a des pays dans lesquels on vous explique qu'il faut mettre euh, le pois et le maïs, il faut les semer dans le même trou. Pour un agronome normal, occidental, c'est une erreur. Vous mettez deux graines dans le même trou, elles vont se faire de la compétition, etc. Mais il y a des agronomes qui se sont dit, Mais puisqu'ils nous alors évidemment, vous leur demandez pourquoi aux Pour agriculteurs, là-bas, disent parce que le maïs c'est le mâle, le poids, c'est la femelle, et du coup ils font des trucs ensemble et tout. Bon, alors, ça, et, mais vous faites la manip et vous trouvez qu'effectivement il y en a un qui fait une racine pivotante qui descend, l'autre qui fait une un cheveux, du racinaire, donc en fait ils ne font pas beaucoup de compétition il y en a un qui pousse partout, l'autre encore tout petit, donc il lui fait de l'ombre, ça protège du soleil le poids il donne de la zone dans le sol et ça permet au maïs de pousser mieux et effectivement c'est une très bonne idée de, de semer des poids avec des maïs ce qu'on découvert très très bien des agriculteurs traditionnels africains et ce que un agronome occidental ne peut pas comprendre si jamais il ne donne pas beaucoup de mal pour comprendre pourquoi c'est vrai donc je pense qu'effectivement il y a et je vous parlais de, des chercheurs qui travaillent avec les gens des sports paysannes. des recherches participatives comme ça, ça existe, mais c'est rare, c'est des choses à développer, mais ça demanderait effectivement que les recherches soient plus financées par les entreprises, éventuellement. Tous oui. les gouvernements. Le dernier qui s'est dit qu'il fallait maintenir des recherches fondamentales, c'est De Gaulle. Il a dit des phrases assez rigolotes, hein. il a dit à ses amis, euh, en parlant des scientifiques, les abusements de ces messieurs nous coûtent cher, mais nous ne pouvons pas faire d'économie là-dessus laisser les chercheurs chercher ce qu'ils veulent. Depuis de Gaulle, au Pidou et tous les suivants, ont décidé que les chercheurs devaient être mis au service de l'industrie et, et avec euh, les meilleures raisons du monde, il faut faire de l'emploi. Euh, avec le coup de ferme faire de l'emploi, on nous fait aller toutes les... Bon, après. Donc... Euh, <rire> Donc voilà, c'est vrai que je pense que si vous voulez que la science réponde aux questions qu'on se pose, il faut arrêter de décider que la science doit être au service des gens qui sont en train de vous plumer. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des fermes urbaines sur les toits de Paris sur les balcons, euh, ou même toute la végétation qui, qui est remis dans les louis immeubles, voilà. Bon alors là je n'y connais pas beaucoup, mais, euh, je vous avoue, j'arrive pas à me passionner pour ce genre de truc, mais peut-être que j'ai tort. J'ai un peu l'impression que c'est quand même un peu négligeable ce que produira ce genre de choses par rapport à ce que peuvent produire les lignes d'art euh, qui sont à l'extérieur des villes. Euh, en fait, les villes à la campagne, c'est bien connu. Mais, mais, euh... Donc voilà. En revanche, je pense que sur le plan de la symbolique, c'est sûrement important. Que les gens dans les villes euh, voient ce que c'est que, que, que cultiver des plantes, puissent avoir l'occasion de le faire, que les enfants puissent participer à du jardinage. Ça, je pense que c'est effectivement important. C'est un des dangers qu'on court. Parce qu'il y a des gens qui disent Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants Donc, Je leur demande Mais quels enfants êtes-vous en train de laisser à notre terre des mots qui ont passé leur vie sur des écrans et qui ont jamais et qui trouvent que tout ce qu'il y a dans la nature c'est du temps. je pense que c'est pas avec ces mots-là qu'on va la biodiversité Donc euh, le fait de, de redonner du contact avec la culture dans les dans les villes, ça, ça peut être intéressant. Je pense sur le plan symbolique, sur le plan euh, pédagogique. J'ai du mal à imaginer que ça ait un vrai poids euh, en termes de productivité il y a des professionnels qui, qui cultivent et qui vendent leur production. Absolument. Et les abeilles qui font le miel sur les toits de Paris, bah, elles sont exemptes de pesticides, il faut le savoir. Absolument, elles sont juste... Trucs. Les... Non, non, mais je suis d'accord avec vous, les insectes se portent mieux à Paris que dans beaucoup d'autres zones Alors ça, on est bien d'accord, hein ils se portent mieux. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils produisent est plus sain. Moi, je ne suis pas absolument certain que les vapeurs de la ville de Paris soient toujours super. Alors moi, je me pose plein de questions. Je pense que ah, déjà ouais. avant. Je vais continuer. Merci. <rire> voilà, je ne suis pas du tout scientifique. J'essaye de penser. Euh, donc j'ai bien suivi tout ce que vous avez dit, bien compris. Euh, je comprends euh, toutes les inquiétudes, euh, je les partage. Et je me dis en même temps, il y, y a un autre danger aussi pour moi, dans la société, en tout cas dans laquelle je vis, qui fait, euh, je dirais, marcher de, de tout ce qui se présente. C'est aussi, je trouve, que se développent des comportements, euh, se développe aussi euh, un commerce euh, qui, qui, qui profite bien autour de la peur... De l'avenir, avec tout un tas de, de produits, de, de solutions pour, pour aller mieux, pour, pour assainir son corps, son esprit et tout ce qu'on veut, qui développe aussi une forme irrationnelle de rapport au monde. Et comme on est dans un monde, dans une sorte de gros bouillon où tout se mélange, euh, ça circule évidemment euh, sur les réseaux sociaux, tout est mis au même niveau, tous les discours en quelque sorte sont mis au même niveau, et on est bien démunis, euh, je dirais en tant que citoyen à un certain moment, pour dans les discussions euh, faire la part des choses, essayer d'amener euh, bah, euh, du raisonnement, de l'argumentation, donc euh, voilà, une, une forme de rationalité aussi, et, et je trouve qu'on se retrouve là encore face à un univers... Euh, qui, quand il y a de l'argent à faire, va bah, trouver euh, les personnes morales vont être là pour trouver les filons et développer euh, les filières commerciales euh, qui vont nous vendre du mieux-être. Hein, et qui y a sûrement dans tout ça des choses très bien, et, et, et qu'on est en, encore plus perdu. Et puis j'ai un autre endroit qui m'inquiète beaucoup, que je connais assez bien, c'est l'éducation. Il euh, y a en ce moment, euh, par rapport au nouveau programme de lycée qui s'annonce, euh, les profs de sciences de la Terre. Qui euh, commence à monter au créneau, parce que les nouvelles grilles... Ils ne euh, commencent pas, je... ils sont montés au créneau, oui, ils se sont, sont, sont fait jeter. Voilà, moi j'ai là... signé leur pétition, ah, Oui, mais... oui, mais moi aussi, même <rire> si je ne suis pas scientifique. <rire> et, et voilà, donc tout ça, ça contribue aussi euh, à une forme d'inquiétude, parce que l'école, enfin je crois encore, je <rire> sais, euh, reste euh, un endroit... Alors on sait bien que l'école n'est pas à l'abri... Euh, de toutes ces personnes morales qui nous guettent. Voilà. Donc tout ça, ça ramène encore de euh, encore l'inquiétude. Effectivement, on est bien démunis, d'autant que, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on fait au quotidien Comment on met en lien notre comportement individuel dont On est responsable aussi, quand même. Euh, notre comportement euh, citoyen dans la société où nous vivons, et puis notre comportement humain au euh, niveau de l'espèce humaine. Je ne sais pas si je vais bien dormir ce soir. <rire> Je suis désolé, j'espère ne pas contribuer à vos insomnies, mais euh, je, je, je, je vous, vous posez des questions que je me pose aussi, j'ai n'ai pas les réponses. Hein. C'est vrai que la question de la rationalité, pour moi, c'est un problème compliqué. Bon, personnellement, en tant que scientifique, j'ai un rationnel et je peux vous dire même que c'est pas toujours facile dans mon couple, par exemple, avec ma femme qui est pas scientifique, parce que quand elle me dit un truc... Un premier réflexe c'est de chercher si jamais il n'y a pas un moyen de montrer que c'est pas vrai <rire> c'est ça la, la démarche scientifique alors, vous, vous dites un truc à un scientifique il va chercher tout de suite à, à de montrer que oui. c'est pas vrai et s'il si n'y arrive pas c'est ce moment de vous croire. mais faut il faut qu'il n'y arrive pas donc c'est pénible en fait hein. pénible. je te dis un truc je ne te prends pas mais euh, bon ça c'est et, et alors ce que je vois c'est que, que l'attitude rationnelle euh, alors, évidemment, il y a plusieurs manières d'être rationnel, c'est ça le problème. Euh, L'attitude rationnelle, elle a pas toujours conduit à des choses bien. Il y, a, il y a eu plein de choses qui ont été très mal avec des, des visions très rationnelles du monde. Et, et du coup, euh, j'ai un peu l'impression que dans ces affaires de relation à, à la nature, notre, notre rationalité occidentale est, est un handicap pour gérer la nature correctement, pour vous parler franchement. C'est-à-dire que. Je, je trouve chez des gens qui ont une vision que, que moi je trouve quasiment mystique, euh, des attitudes que je trouve plus constructives que chez des gens qui sont strictement rationnels, à mon sens. Et, et du coup, je, mais, mais évidemment je peux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le mec qui m'explique qu'il faut semer le poids et les maïs ensemble parce qu'il n'inquiète pas, etc. etc. Bon, voilà. Alors évidemment, si je trouve toute une explication rationnelle à son machin, ben, ça marchera, mais si je ne trouve pas, ben, du coup je ne vais pas savoir quoi faire. Et, et, et, et je, je constate qu'effectivement, dans les milieux que je respecte le plus en termes de rapport à la nature, souvent il y a des trucs qui sont, que je trouve complètement irrationnels. Par exemple, le, il, y a, il y a eu... Euh, par exemple, le fait de croire qu'effectivement vous pouvez... Euh, faire des dilutions extrêmes au et que ça continue à avoir une action, c'est-à-dire l'eau dans laquelle il n'y a plus le moindre atome du machin que vous avez mis au départ, et que ça, mmh. ça vous soigne quand même, avec euh, l'histoire de la mémoire de l'eau qui a traîné, etc. Je, je, et, que, et que je retrouve très facilement dans tous ces milieux, moi personnellement, je n'y crois pas du tout, mais je constate qu'effectivement, dans les milieux que j'aime bien, il y a beaucoup de gens qui y croient. Ouais. Ça, c'est un gros peu de problème, ça. Mmh. Et il y, a un grand, il y a un grand scientifique de, du Collège de France qui est un anthropologue qui a qui ça, Philippe Escola qui a étudié le rapport à, à la nature dans d'autres cultures que la nôtre. Et à la limite, parler de rapport à la nature, c'est déjà se placer dans notre culture. Parce que dans les cultures animistes, il n'y a pas de rapport à la nature, puisque les humains sont en oui, plein dedans dans la nature. Ils ne peuvent pas avoir un rapport à quelque chose de. Ils sont dedans, ils ne sont, sont pas du tout vus. Nous, on se voit comme extérieur à la nature. Même si on, on se répète qu'on est dedans, on se ressent comme extérieur dans notre culture. Et un jour où j'ouvrais Philippe Descola, parce qu'on voulait faire un, un, un article ensemble, oui. et, et à la fin je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais faire pour... pour, pour, pour qu'est-ce qui te plairait de faire pour la biodiversité et il m'a répondu, il sur le coup il me dit Bon, je vois pas. » poème, puis non, il me dit Ah oui, j'aimerais bien qu'on confie la gestion d'une réserve naturelle à un animiste. Et c'est vrai que ça serait une expérience fascinante hein, de voir comment, comment quelqu'un avec une culture tellement différente de la vôtre, quelqu'un qui pense vraiment que, que son âme est celle où tous les êtres vivants sont fusionnés en une âme ça. collective, etc., gérerait. De ressources, des réserves naturelles, si ça se trouve, ça serait, ça serait très enrichissant pour nous, pour comprendre des choses. Voilà. Donc je, je, je suis d'accord avec vous. On, on peut s'interroger sur, sur notre rationalité. Et Il y a différents niveaux de rationalité. Il y a un moment peut-être que notre rationalité devient inopérante. Hum. Est-ce que vous êtes animiste, madame Est-ce que vous êtes animiste Évidemment. Il y des gens qui ne pas, mais vous avez vu Mazaru et Moto l'expérience des poteries que chacun peut faire chez soi Allez. Je vous dirai tout à l'heure ce que vous voulez. Oui, oui. Euh, oui c'était pour rebondir. Le sujet est intéressant, c'est que. Euh, vous êtes scientifique et on a, on a beaucoup parlé de science depuis le début, euh, Notre euh, société, notre civilisation, euh, nous-mêmes tous depuis la naissance, depuis euh, l'école, euh, dès la maternelle, on commence à être formés sur, euh, euh, sur une base scientifique, euh, la science est, est, est l'étendard de nos sociétés et on raisonne tous un peu de cette manière-là. Et en fait, il y a, je pense, effectivement, il y a un équilibre à trouver entre cette science qui apporte beaucoup de bons, mais pas que, et, euh, et cette euh, une forme, de, une forme de poésie ou d'imaginaire, ou de, de sensibilité euh, qu'il faut à la fois euh, réussir peut-être à écouter. Euh, euh, vous parliez des populations asiatiques tout à l'heure. On a.. Euh, moi je, je, je suis dans le monde de la permaculture et on a. Euh, euh, un maître un peu à penser qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui est un, un ingénieur agronome japonais qui est très connu, qui a, qui a d'ailleurs, je crois, les, les rendements encore en riz au niveau mondial, euh, sans l'utilisation d'aucun euh, engrais chimiques, des pesticides, des machines, euh, sur des parcelles conséquentes. Euh, et qui, euh, lui, avec sa, f... sa philosophie un peu, euh, un peu zen, euh, euh, il dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et quand il s'occupe de ses champs, il part du principe qu'il ne sait rien. Et, euh, et il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure, qui m'a un peu interpellé, c'est quand vous dites que sur une parcelle cultivée, on maîtrise tout. Et ça, c'est notre vision, effectivement, scientifique occidentale. On se dit que sur ces 5 cm, on maîtrise tout. Et donc on commence par tout supprimer pour, pour tout maîtriser. Mais même là, on ne maîtrise pas tout. Et euh, le simple fait qu'une génétique ne soit jamais parfaite dans une plante, euh, le, le fait qu'il n'y ait, qu ait pas une cloche sur cette parcelle, etc. Donc, puisqu'on ne maîtrise pas tout, euh, il est intéressant aussi de, de, de peut-être laisser un peu faire et, euh, et d'observer la nature. C'est une des bases de la permaculture, de s'inspirer de ça euh, pour, euh, pour voir ce qu'il en sort. Et bien souvent, euh, quand on fait confiance à la nature et au, au, à tous ces cycles qui sont tout à fait hors de portée euh, la, la compréhension humaine, euh, euh, ben on, on arrive à des résultats qui sont souvent euh, au moins intéressants si ce n'est euh, vraiment étonnant quoi. Comment vous appelez ce japonais s'il vous plaît Masano. Masanobu. C'est -A Masanobu. -S M-A-S-A-N-O-B-U. D'accord. Fukuoka. F -U, K -U -O -K -A. Merci. F-U-K-U-O-K-A. Merci. <rire> Attends, pas, il va y avoir prochainement euh, une, un atelier sur la permaculture. Ouais. Ah. Ouais, ouais. non, même ça, que vous, il y a, il y a quelques années, j'avais des surprises de voir qu'il y a un pays où quand ils vendent des graines, dans le paquet de graines avec, il y a un petit pinceau pour polliniser. Il a plus d'insectes. Alors vous voyez, on trouve des solutions, c'est jamais les bonnes, on marche sur la tête. Hein. <rire> Moi je dis, c'est pas facile de s'y retrouver quand on n'est pas scientifique, qu'on n'a pas cette culture, ces connaissances, c'est quand même pas facile. Mais il y a au moins quelque chose qui pourrait nous réunir, c'est le bon sens. Hein Alors ça va de soi qu'on ne doit pas acheter des pinceaux avec les graines, mais qu'il doit y avoir des insectes. À notre niveau, mais bien sûr, c'est une goutte d'eau, mais au moins... Alors, je trouve quand même qu'il y a une prise de conscience, parce qu'on voit quand même des grénothèques fleurir un peu. Il y en a eu nos foyers culturels de commenterie. Hein. Ils ont récupéré une ancienne cabine téléphonique, et dedans, ils ont fait une grénothèque. Alors, bien sûr, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est comme nous, quand on fait notre potager. Moi, je suis persuadé, tout simplement, parce que pour moi, la santé est dans l'assiette. Donc, moi, je ne vais pas acheter mes, mes légumes en grand surface, euh, j'essaie de les cultiver dans mon jardin, et bien sûr sans mettre aucun produit chimique, ça marche très bien, hein, je veux dire, euh, je ne traite pas pour le milieu ni rien, je mets deux plantes tomates de plus, c'est pas grave du tout, hein, et ça fonctionne très bien. Donc on peut y arriver, même avec une petite parcelle, euh, pour nourrir une famille où nous on est cinq, on se tout du, du jardin, hein, je veux dire, sans effort euh, extraordinaire. Donc voilà. Mais évidemment, tout ça, c'est euh, vraiment une goutte d'eau, c'est à notre niveau, bien sûr, ça contribue à la prise de conscience, ça c'est important. Mais euh, ça ne règle pas tout. Pour, en, moi, je, je voudrais revenir, il a été question du film d'Algore. Moi, devant le film d'Algore, je ne tiens pas plus de 5 minutes. Et je pense que ce que vous faites ce soir, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres, c'est bien plus... Efficace que le film d'Al Pour moi, le film d'Al c'est une grosse machine avec des grosses ficelles américaines pour faire peur avec des boum-boom, boom, des flashs et tout. La dernière fois que je l'ai visionné, c'était une formation sur la communication. Moi, rien que ça, c'est un pas en arrière. Ça ne m'intéresse pas. Donc ce soir, oui, je suis resté avec plaisir. Al Gore, 5 minutes, pas plus. Donc vous voyez, il faut de tout pour sensibiliser les gens. Tout à l'heure, je suis arrivé un peu en retard, mais moi, m'en On avait aujourd'hui une, une mobilisation. Mais mon voisin qui rapporte tout m'a dit il a dit, en parlant de vous, il faut se méfier des scientifiques. Alors, je vais vous poser une question. Faut-il se méfier de Vincent Courtillot Ah, oh bah, Oui, non. Alors, Vincent Courtillot, c'est un grand de C'est un grand scientifique. Mais il a un problème c'est qu'il a mis avec, euh, avec Allègre. Et, et alors, je ne comprends pas du tout, je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec lui, mais Claude Allègre. Claude Allègre, c'est un truand. Bon. Voilà. <rire> Pour une fois, la justice divine a frappé. Ah, alors, là, même, hein. Claude Allègre faisait une conférence sur le climat en Amérique du Sud, et paf, il devient un au milieu de sa conférence. En grand monde, hein. Mais, euh, mais, <rire> mais Courtillot est, est, est resté fin alors, alors, il y a quelques temps, je faisais cours à des étudiants de Paris 6, la fac où enseigne Courtillon. Moi, je suis au muséum d'histoire naturelle. Il y a une rue qui sépare l'Institut de Courtillot de, de là où je fais les cours au musée. On est juste de chaque côté de la rue, la rue Cuvier. Et, euh, et je dis aux étudiants, bon alors je suppose qu'on vous a dit le contraire mais moi je voudrais vous affirmer que c'est bien l'activité humaine qui est à l'origine du réchauffement climatique et et on dit, non non c'est ce que nous dit disons et ça c'est quand même extraordinaire à la télé il dit le contraire mais à ses étudiants il dit ça et, et donc vraiment ils sont, ils, sont, ils sont dans le délire c'est de euh, là voilà, donc oui les, les climato-sceptiques, alors il bon, y a un livre que je peux vous conseiller ça s'appelle Les marchands de doute ça a été écrit par une, une sociologue américaine qui s'appelle Naomi Oreskes et puis je ne sais plus comment ça s'appelle le gars avec qui elle a écrit et, et <coughs> elle a montré comment le lobby du tabac avait monté des fondations extrêmement richement dotées pour euh, influencer des scientifiques pour que ils critiquent tout des publications qui montraient que le tabac est dangereux. Et après, comment ces fondations, maintenant ah que le, le combat est un peu perdu sur le tabac, hein. je sais que c'est dangereux. Et du coup, les fondations se sont reconverties dans tout ce qui est anti-écologie, lacclimato scepticisme et alors, ce qui est remarquable, dans tout ce cas, c'est que c'est ce qui est bien montré, c'est la, la complexité du fait que les scientifiques qui sont rentrés là-dedans, d'abord ils touchaient de l'argent, mais en plus ils y gagnaient de la notoriété, et en plus c'était en accord avec leur idéologie. Souvent, par exemple, pour l'histoire du tabac, c'était des gens très très ultra-libéraux américains, libertariens pratiquement, et donc ils estimaient que si les entreprises voulaient vendre du tabac, c'était pas les gars qui se préoccupaient de savoir si c'était bon ou mauvais pour la santé des gens. Donc, de toute façon, c'était pas grave. Et, mais, mais donc, il y avait il y a, il y a un aspect idéologique, un aspect financier, un aspect notoriété, tout ça se mélange, et, et Alègre, c'est typique. Voilà, un gars qui, qui a un égo surdimensionné, qui voulait absolument qu'on parle de lui, qui voulait de l'argent pour son laboratoire. Et qui est-ce qui donne de l'argent au laboratoire de géologie les pétroliers et le pétrole et du charbon hein, depuis toujours, hein, donc, euh, donc, vous voyez vous avez l'aspect financier, l'aspect égo, etc. Et tout ça se mélange dans le fait de fabriquer ce genre de choses donc euh, et, et donc euh, voilà vous avez le climato-sceptique, la, la fondation d'Allègre a, fonda, a fabriqué une fondation qui s'appelle écologie d'avenir ils passent leur temps à défendre les OGM alors conseil scientifique c'est Total, Areva donc, oui évidemment, Courtillo, il, il est plus visible que d'autres, mais, mais vous savez, moi je suis, je me méfie largement encore de tas d'autres scientifiques qui sont dans cette dynamique de croire au progrès à tout prix et au fait que, et au fait que ce qu'ils font, c'est oui, ils bidouillent un bout d'ADN et ils vont sauver le monde avec ça, ils vont nourrir les, les pauvres petits asiatiques, et, et ils vont leur donner etc, etc, je, je, je pense que Courtillot, il, ouais, il a attaqué sur le climat et c'est un combat euh, ridicule. Alors que le combat pour les OGM, il est à mon avis tout aussi con cool, mais il n'est pas encore aussi ridicule parce que tout le monde s'est pas encore rendu compte de tous les problèmes ça pose. Donc euh, effectivement, on a ce combat à mener par rapport au sol, mais il y a également la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les particules fines du diesel, les nanoparticules dans l'alimentation, dans les produits de beauté et autres, les produits chimiques agricoles, les produits chimiques dans l'alimentaire, dans les objets du petit bien, détruisent, pour finir, mon dernier combat, les ondes électromagnétiques dans notre jeu artificiel, dans notre environnement. Et je me base sur le compteur Linky, qui va nous imposer donc de 24h sur 24. Je signale que le 23 lundi 23 à h à Bourbon, Jean-Paul a fait une réunion par rapport au compteur communicant Linky. Des personnes qui sont intéressées éventuellement dans la salle sur le sujet. Je suis une des créatrices du collectif Stop Linky 03, donc j'ai des documents à transmettre ici que là vous Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a fait un on est loin d'avoir fait le tour complet mais on a fait un, un échange intéressant il est 20 h à l'atelier on s'arrête toujours autour de 20 h est-ce que oui. ça vous irait oui. très bien. Merci. merci Merci. mais vous partez quand même pas tout de suite je vous annonce cette entrée de jeu une bonne nouvelle d'habitude on vous dit rangez les chaises ce soir on ne les range pas ah, c'est alors... une très très bonne nouvelle parce qu'il y a une réunion euh, demain matin vous trouverez sur la table au fond deux revues politiques que vous connaissez, l'autre revue Regard, euh, Journée d'action qui complique un peu des fois les acheminements. Vous ne trouverez pas l'Humanité, le journal Humanité, pas arrivé. Ces trois là sont nos partenaires, comme euh, euh, euh, euh, Cerise, comme euh, Salariat, Lomos, etc., que nous remercions à chaque fois. Euh, L'HOMOS, le, c'est les premiers qui ont commencé à m'entendre sur les OGM, au PCB. Euh. <rire> <Ouais>. Bien. <rire> euh, euh, je je m'interrogeais, je pense, à peu près tous vous connaître, vous êtes tous libres le jeudi soir 3 mai. Regardez vos agendas, 18h30, vous êtes disponibles donc vous serez toutes et tous au palace, au cinéma Le Palace et les rencontres de l'atelier diffuseront un film, Le Jeune Marx. Les affaires du monde, on en a vu ce soir une nouvelle fois, comment elles vont mal, peuvent-elles accorder quelque vraisemblance à pareille utopie C'est une question que peut-être vous vous posez. Peut-on attendre quelque chose aujourd'hui si l'on veut construire une voie plausible vers la transformation majeure de la société de, des apports de Marx ou encore, et je vais plus au fond peut on encore se demander en profondeur si ce qu'on appelle le communisme Marx peut avoir l'audace de proposer du nouveau pour l'histoire et changer la société compte tenu de ce qu'a été le 20 e siècle et bien le film de Raoul Peck peut-être vous aidera à regarder ces questions et des tas d'autres et ça sera la rencontre de l'atelier qui clôturera notre saison 2017-2018 nous aurons fait neuf rencontres euh, auxquelles sans doute bon nombre d'entre vous ont à chaque fois insisté d'autres non et nous sommes déjà en train de travailler mais qu'est ce que pourrait être la, la saison prochaine, prochaine madame nous nous posons la même question de vous Qu'est-ce qu'on pourrait faire Peut-être pas au jour le jour, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Et nous, c'est ça. Ça ne peut plus durer. Le capitalisme a été mis en cause ce soir, mais l'action citoyenne, l'action humaine, le quotidien, comme le, la, la, la vision, de, la pensée d'une autre société doit constamment nous habiter. Nous travaillons euh, là-dessus et nous vous ferons dans quelques temps des propositions. Et puis le plus désagréable me reste à faire, mais le plus nécessaire, nous sommes une association de loi 1901. Par conséquent, à peu près, comme c'est le cas de 99,99 ,99 associations, nous sommes fauchés. Il y a des petites boîtes en carton là-bas. Si vous passez à côté, laissez-vous attirer et vous mettrez quelque chose dedans. Je vous en prie. Est-ce que je peux faire une annonce C'est payant les annonces. <rire> <rire> en tous les cas, euh, je vous laisserai bien. Oui, oui. en Bouillon, on vous remercie. Chaleureusement, je vous rappelle, voyage en voiture. Je ne sais pas si on peut dire que vos propos exposés, mais vous nous avez parlé d'une façon simple, directe, compréhensible. Ça a nourri un excellent débat. Merci infiniment. Nous garderons votre nom à l'atelier.